Le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les fils. Peu m'importe si le mal surgit. L'éternel est dans le camp. L'éternel est dans le camp. L'éternel est, est dans le camp. Moi je garde. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous savons que tu es présent, mon sauveur. Lorsque tu es présent, tu es le bon berger. Et nous sommes tes brebis, le troupeau de ton pâturage, mon sauveur, que ta main glorieuse te conduit encore, Père. Aujourd'hui, dans cette matinée, dans cette journée, Père, nous voulons te dire vraiment merci. Merci d'être avec nous encore ce matin, Seigneur, parce qu'au travers des chants et des cantiques, nous avons réalisé ta présence, Seigneur. Nos cœurs ont été saisis, nos âmes, nous, nous avons dansé, nous avons sauté des joies, Père. Et cela est aussi bon pour nous, mon bien de me perturbissant de pouvoir ainsi te chanter, Père, à la connaissance de ce que toi, tu es, ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore pour nous, Père. Et nous te disons vraiment merci pour cela, Père. Nous t'a réellement aussi ramené en cet endroit, parce que tu veux que nous puissions avoir communion avec toi, et aussi avec cela que nous avons aussi donné, mon bébé, Seigneur, nos frères soeurs et sœurs et c'est aussi qui sont aussi en connexion encore aujourd'hui, Père. C'est toi qui conduis le pas des justes, mon bénémoine Père Tibissant. Tu as vu les yeux de tes enfants pour être dans ta maison encore aujourd'hui, mon bénémoine Père Tibissant. Oh, certainement, c'est vrai, mon bénémoine Père Tibissant. Nous voulions y être tous ensemble, Père, pour pouvoir réellement te glorifier, recevoir ta parole aussi, ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint, pour que nos cœurs puissent être positionnés encore davantage, mon Seigneur. Nous voulons vraiment avoir la paix avec toi, mon bénémoine aimé Seigneur. Nous voulons vraiment avoir la joie avec toi, mon bénémoine Père, oh Dieu, et marcher vers véritablement avec toi Seigneur. La foi que tu as donnée, bénémoine Patibissant, plus encore être édifiant encore davantage, Père. Nous voulons avoir cette foi véritable, mon sauveur, qui s'accroche davantage à toi, Père Saint, pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants. Seigneur, nous voulons vivre pour toi, Père. Puissions vous accorder cette grâce. Tu l'as fait ce matin encore, Seigneur. dans encore le souffle de vie, mon bénémoine, Pas que Nous soyons parmi les vivants, Père. Et c'est vrai, ce sont les vivants qui te louent saintement, Père. Et nous sommes parmi ceux-là, mon béni, mais que tu as la grâce encore à la vie encore ce matin, Seigneur. Sois béni pour le psaume, sois béni encore pour chaque chose qui a été fait encore ce matin. Nous te remercions pour ton amour et ta bonté, Seigneur, pour tes compassions, car nous t'avons ainsi pris à part, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Que son Saint-Nom soit exalté et glorifié. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon. Il est vraiment bon, notre Dieu. Et pour nous aussi, il est bon de le louer de tout notre cœur parce que c'est lui qui garde les pas de chacun de nous et qui nous accorde encore la grâce de pouvoir encore du jour sur cette terre afin de pouvoir réellement aussi les célébrer, les louer et l'adorer comme il le voudrait effectivement. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur fasse son œuvre, son travail dans chacun afin que nous puissions lui donner effectivement ce que son cœur, c'est que lui il attend de nous et qu'effectivement que lui puisse aussi trouver la joie dans chacun de nous parce que nous, nous désirons que le Seigneur puisse marcher avec nous tous les jours de notre vie. Notre désir, c'est de pouvoir le voir. Comme un cantique dit, j'ai désiré le voir un jour certainement, et foi à sa face, et, et, et c'est aussi les désirs qui animent chacun de nous, parce que nous le servons, nous avons aussi cette foi en lui, qu'un jour viendra, effectivement, comme nous a fait la promesse, de pouvoir venir nous chercher, nous, nous l'attendons avec beaucoup de reconnaissance. C'est pour ça que nous nous préparons effectivement, parce que quand nous pouvons regarder aussi autour de nous et réaliser combien les choses sont en train de pouvoir avancer avec précipitation aussi et combien aussi le monde est dans cette euh, tourmoiement effectivement aussi et, et les hommes, les politiciens et tous les religieux aussi ne voient pas tellement très bien, mais maintenant, ils s'accrochent simplement aussi à ce qu'ils veulent défendre, ce qu'on appelle la nature, effectivement aussi. Vous voyez, les, les, les, comme ils disent, effectivement, l'écologie, il faut qu'on puisse faire ces cimes, parce que la couche de zone, les choses commencent à pouvoir, la chaleur monter, si les effectivement, alors, réduisons, réduisons, réduisons. Mais bon, on peut réduire, mais cela ne changera absolument rien. Il n'y a personne qui peut colmater la couche de zone peu importe même si vous éliminez toutes les voitures et que même il n'y a plus rien qu'on marche à pied, il y aura quand même du gaz. Bon. Ben, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut jamais stopper les plans. Nous sommes en plein en train de vivre effectivement euh, ces choses et c'est pour ça que nous, nous devons être reconnaissants à notre Dieu de ces privilèges que nous avons de pouvoir le connaître et, et surtout aussi l'invoquer et l'appeler réellement comme étant notre Père. Il est vrai qu'il y a des circonstances sur la terre qui arrivent aussi dans notre marche aussi, et, et cela aussi attriste aussi le cœur, mais nous savons que notre Dieu est un secours. Il est là effectivement aussi pour pouvoir nous conduire et nous tenir aussi par sa main, et puis nous assurer aussi effectivement que nous allons arriver au bon port. J'ai eu à pouvoir apprendre une nouvelle qui n'est pas bonne, évidemment c'est... C'est hier que je crois que c'est hier. On m'a appelé effectivement par mon monsieur frère Bernard. Il était donc là-bas. Il m'a appelé pour me dire que je crois que plus je ne les connais pas, mais quelques-uns je pense. C'est le pasteur qui a, pris, monsieur Pierre, qui, a, qui a prié pour le mariage de, de notre frère Joao et notre sœur Grâce, le pasteur Guido. Je crois que quelques-uns le connaissent. Il est donc rentré à la maison. Et cela s'est passé, je pense, c'était hier. Oui, c'était hier, je pense. Somme Nous sommes dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche. Hier, c'était samedi, vendredi. Vendredi. C'est très douloureux parce que ça a été un moment. C'était un peu brusque comme ça, je pense. Il est donc entré à la maison et. Je voulais me rassurer parce que le frère m'a appelé, le frère Bernard n'est pas là, il était aux états unis c'est là qu'il m'a appelé. Et euh, au sens là, j'ai dit, je vais vérifier pour voir si les choses en sont ainsi. J'ai appelé donc euh, le papa de notre soeur Grasse, parce que j'avais ce numéro de téléphone, puisqu'ils sont dans son église, pour lui poser la question. Il m'a dit, non, non, il va très bien, et il est là. J'ai dit, mais vérifiez quand hein, même, un peu poser la question pour vérifier. Comme ça qu'en vérifiant, effectivement, fait, ils ont trouvé que la chose était donc ainsi. Il est donc rentré à la maison. le. Et je crois que d'après ce qu'il m'a donné comme information, aujourd'hui, il m'a envoyé un message pour me dire que l'enterrement aura lieu le vendredi. Mais comme ils sont des Bruges, ils habitent donc à Bruges, ce sera donc là-bas que cela va se passer ainsi. Nous allons donc prier pour sa famille, aussi pour les frères et sœurs aussi de l'église dans lesquels ils connaissent. Est notre Père et notre Dieu. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, mon bien-aimé Père Tubissant, et nous ne savons pas combien de temps. Mais nous te prions encore aujourd'hui parce que tu es vraiment le consolateur, mon bien-aimé Père Saint. C'est toi qui console les âmes, c'est toi qui soutiens aussi encore. Père, béni soit ton Saint-Nom, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu qui accorde encore la grâce, mon bien-aimé Père Tubissant. Je te prie encore avec ton peuple ici, Père, pour cette famille qui vient de pouvoir perdre. Oh Dieu, leur Père, mon béni, mes pour la soeur qui venait perdre effectivement son mari, pour les enfants qui ont perdu leur Père et les petits-enfants, leur grand-père, mon béni, mes et par-dessus tout, effectivement, l'église qui a perdu aussi le pasteur Sauvard. Nous prions que tu puisses vraiment le consoler, mon béni, mes patibissants. C'est un moment. Il n'est pas facile, mon bénémoine Pâti c'est un moment difficile, mon Seigneur. Mais tu es vraiment le consolateur des affligés, mon bénémoine Père Tu n'as jamais laissé ton peuple seul, mon bénémoine, Père Dieu. En ce temps de difficultés, mon bénémoine, Père des tristesses dans le cœur de cette famille, Père Dieu. Seigneur, que tu puisses vraiment étendre ta main, mon bénémoine, Père Tibissant, et fortifier. C'est vrai, ils savent qu'ils ont l'espérance de pouvoir le revoir de l'autre côté. Nous avons confiance en toi parce que tu es réellement notre Dieu. Nous avons vraiment la grâce de te -il connaître. Ils te connaissait sur la terre, mon bénémoine, Père Saint. Sois béni pour cela, mon sauveur, -so et sois glorifié, Père. Nous rendons gloire à toi. Au nom pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es réellement notre Dieu. Soutiens la famille car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni et aussi glorifié celui qui donne et aussi celui qui reprend. Il reprend quand il le veut. Et notre Dieu est bon parce qu'il fait ce qui lui plaît. Et nous l'aimons pour cette décision aussi. Que le Seigneur bénisse richement notre précieux frère. Oui, mon précieux frère, tu peux venir. Yeah. Oh. Oh, aïe, yeah, yeah, yeah. C'est, c'est, c'est.. Euh, mon frère Zaché, c'est notre frère Robert ici. L'époux de notre soeur. Oui. Oh là là. Oh, oh c'est triste. Euh, notre frère Robert, euh, l'époux de notre, euh, oi, oi, oi. notre soeur Dorine, a perdu son papa ce matin. Ah, c'est vraiment triste. Hein. Il a, il a, que le Seigneur me console. Oh, c'est triste, c'est quand même douloureux. Nous allons prier pour lui, hein, sa famille aussi. Oh là là, tendre père et précieux sauveur, c'est très difficile de perdre aussi un papa comme notre précieux frère Robert. Seigneur, que tu puisses vraiment le consoler avec euh, toute sa famille, mon béni, aimé Père Saint. Je vois aussi, oh Dieu, notre sœur Dorine, qui est aussi triste aussi, bien aimé Père -saint, la famille tout entière qui se trouve là, et mon précieux frère est dans une situation douloureuse, mon Seigneur. Que tu puisses vraiment le consoler, le sortissier et le bénir encore davantage, mon roi. Oh Dieu, il est là encore ce matin pour pouvoir te servir malgré les tristes nouvelles, mon béni, aimé Père Dieu. Nous implorons ta grâce, mon Seigneur béni. Oh Dieu du ciel, seul ce sont des situations qui sont douloureuses aussi pour nos pères. Nous prions pour notre précieux frère, mon Seigneur Jésus. Tu connais l'amour qu'il a toujours pour toi, Père Saint-Dieu. Son papa est vraiment quelqu'un qui, qui l'aimait aussi beaucoup, mon béni, aimé Père Être aussi loin et savoir que le papa est rentré à la maison, mon bien-aimé Patribissant. Seigneur, soutiens mon précieux frère. Soutiens toute la famille qui sera rassemblée là-bas, mon bien-aimé Patrice, Dieu. ils soit aussi consolé, mon bien-aimé Patribissant. Tu es le consolateur. Tu es le secours, bien-aimé Bissan, le soutien de nos âmes, mon bien Père Saint. Dans la tristesse, tu es aussi avec nous, mon bien-aimé Seigneur. puis vraiment assister toute la famille entière et à côté aussi la grâce. Merci pour tout, Père, car je t'ai ainsi prié, Moseba, avec toute l'Assemblée entière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, notre sincère condoléance, mon précieux frère, may the Lord God bless you, brother, and then comfort your heart, and in the family also. We love you, my precious brother Robert, and, um, it is sad to hear that and to learn it, but it's all life in the way that, oh, pardon, que le Seigneur soit béni. Il vous bénisse aussi et il vous fortifie. Je voudrais aussi, grâce à cela aussi, remercier aussi le Seigneur. Et je suis touché aussi dans mon cœur. C'est notre frère ici. Um, Lloyd, je pense, il n'est pas là ce matin. J'ai appris que le frère Lloyd... Et nous avons la sœur qui devait venir, en fait. Euh, vous connaissez la sœur Clarisse Je crois que vous l'avez annoncé ici ce matin, il, qu'effectivement, que, euh, voilà, prier pour aller à l'hôpital ainsi. Et, je crois que je ne vous ai de pas rendu ce témoignage. Je pense ben, en fait, ce matin, <rire> il devait être là. Et, ce qui s'est passé avec elle, ce que le Seigneur vraiment l'a visité, puisqu'il <rire> est vraiment dans une joie énorme pour pouvoir venir aussi euh, ici à l'Assemblée. Et... Euh, <rire> Quand j'ai prié pour elle, je pense que lorsque je lui ai parlé des choses qui concernent les seigneurs, la parole de Dieu, quand il a pu voir effectivement comment Dieu fait les choses, et son cœur s'est vraiment ouvert et je priais, il a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Vraiment, avec une sincérité, elle disait que je n'ai jamais vu de choses comme ça aussi. Auparavant, je pensais que les choses de Dieu, c'était comme cela, j'ai dit non, comme je, je, je, je vous l'ai dit ici, hein. Et, et évidemment, il a pu voir effectivement les choses comme cela. Alors, et, et, elle avait, c'était les désirs profonds. Déjà depuis hier, elle m'a appelé pour me rappeler qu'elle devait venir ici, elle doit venir à l'église parce que et, et c'est vraiment la joie de son cœur. Je lui ai dit, bon, on va venir te chercher ce matin, effectivement. J'ai dit, bon, on avait d'appeler avec les médecins qui pouvaient sortir. Je suis allé donc à l'hôpital pour la chercher. Alors elle avait déjà pris ça qu'elle venait, et puis il y a un autre médecin qui a remplacé le médecin et qui vient, qui dit non, on ne peut pas vous autoriser à pouvoir sortir. Et alors là, ce qui m'a touché, je n'ai rien dit, je regardais la personne qui parlait. J'ai vu une soeur, une personne vraiment de tout son Elle a commencé à pleurer à chaud de larmes. Et pleurait vraiment, elle dit non, je dois aller à l'église, je ne peux pas rester ici. J'ai dit, même s'il faut que je suis des papiers, que je dois sortir, je dois rester, je dois partir à l'église. Elle pleurait vraiment, je la regardais, j'ai dit, Seigneur. Il dit non, ça fait, ça fait des années je n'ai plus jamais été à l'église aujourd'hui. Elle dit, je me suis levé très tôt ce matin. Je crois depuis 6 heures comme ça, parce qu'à 8h ou 9 heures, elle m'a encore appelé. J'ai dit, mon Dieu, je vais arriver, effectivement. Mais vraiment, ça, ça m'a touché. Et il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer. Il dit, je dois partir à l'église. Et le médecin dit, non, je ne veux pas prendre cette responsabilité de voir te laisser sortir parce que ça si, ceci, etc. Il dit non, je me sens bien, il dit, mais... Mais, euh, alors, elle m'a fait part quand je suis rentré. Bon, je lui ai laissé, effectivement, aussi la possibilité de pouvoir, au moins, voir, suivre, effectivement, aussi la réunion. Mais j'ai dit que j'aurais passé là-bas. Elle m'a besoin de vous, en fait. C'est votre soeur, aussi. Je crois que... Elle m'a fait part, effectivement. Elle dit, ah, il y a, a quelqu'un qui était venu me voir ici. J'ai dit, euh, oui, parce que je partais. Elle dit, mais... Il dit, je pensais que c'était un bénévole qui travaillait ici. Il me dit, non, non, non. Elle me dit, non, non, non, non. Et moi, je viens de l'église. Je suis de l'église où on est venu prier pour toi. Il dit, puis je lui dis, mais c'est qui Il me dit, mais il s'appelle Lloyd. Lloyd, il s'appelle Lloyd, qui est allé la visiter. Ça l'a beaucoup touché aussi. Et ça l'a vraiment réjoui aussi le cœur. Nous allons prier pour elle. Nous pour que les Seigneurs l'assistent. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous venons te dire vraiment merci. C'est vrai, notre sœur Clarisse a vraiment pleuré à chaud de larmes, Père, et avec les désirs profonds de pouvoir venir dans ta maison à toi, tu as vu toi-même combien elle a pleuré comme un enfant devant les médecins, devant les infirmières, décidée, déterminée, à vouloir venir dans ta maison à toi pour écouter ta parole, Père. Nous prions pour que tu puisses la bénir et l'assister là où elle est, mon bien-aimé parce qu'elle a besoin de toi, d'être totalement guérie. C'est tout restauré, restaurer, parce que tu es le Dieu qui soutient, qui fortifie encore, Père. Elle compte sur toi, mon bénémoine Père Tu l'as guérie, elle l'a vue, elle sait, elle a pu voir le changement aussi profond que tu as accompli encore dans son âme, mon bénémoine Père Dieu, que tu la soutiennes encore, Père Dieu. -en. Merci parce que tu as déjà ouvert une porte que personne ne pourra fermer pour elle, mon béni, Père Saint. Nous te remercions pour cela. Merci pour notre frère Lloyd encore, bénémoine, Père Dieu, que tu le bénisses pour son amour, Père Dieu, les déplacements qu'il a pu avoir aussi là-bas pour aller visiter notre soeur. Nous te rendons gloire et car nous t avons ainsi prié pour elle. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre sœur, je pense que... Ah oui, j'ai dû euh, comprendre que Vanessa, elle a accouché. Donc j'ai pu comprendre que notre sœur, la fille de notre frère, elle a accouché. C'est un garçon une fille Une fille. Ah, que Dieu soit béni. C'est simplement pour savoir, hein. Sans une vie. gloire à Dieu, nous nous sommes heureux, il n'y a pas de problème. Il a accouché donc d'une fille. Nous remercions Dieu pour cela, qui lui a donné la force aussi euh, euh, de pouvoir aussi être aussi forte comme ça et, et nous donner des, des enfants comme ça avec beaucoup de joie. Que Dieu la bénisse richement. Et ce matin aussi, j'étais aussi touché dans mon cœur, c'est quand même fort. Hein? C'est merveilleux de voir combien et il y a des enfants de Dieu qui aiment tellement les Seigneurs et ça vous touche le cœur. Il s'agit de Rebecca. Rebecca, vous la connaissez, cet enfant, c'est extraordinaire. Vous savez, hier, elle m'a appelé, elle dit, je l'ai eu au téléphone, elle dit, ça a fait mal, ça a fait mal. J'ai dit, OK, comme ça, vous savez qu'elle va coucher bientôt. Alors, je lui ai dit, mais écoute, je pense qu'il faut que tu puisses voir parce que pour faire les chemins de la France jusqu'ici, Lorsque tu es déjà presque prêt à terme pour pouvoir venir, ça va être compliqué. Hein? Et alors, euh, je lui demande, mais un peu à quelle fréquence Il m'explique un peu. J'ai dit, chérie, je crois que c'est mieux que tu voyais un peu pour pouvoir rester. Il dit, oui, je vais regarder jusqu'à minuit. Alors, il me dit parce que jamais, jamais, depuis que je suis allé à l'Assemblée IMC, je n'ai jamais manqué un dimanche. Alors, c'est catastrophique, si je peux manquer ce dimanche, Je dis là, j'ai dit, oulolo. Je j'ai dit, essaye de voir. Et minuit, s'est passé, on se réveillé le matin, alors j'ai surveillé mon téléphone pour voir si on ne m'a pas appelé, pour dire s'il si a déjà couché. Je regarde mon téléphone, pas d'appel. J'ai dit, oh, est-ce qu'on a oublié de m'appeler ou pas Mais je, je prends les devants, j'appelle. J'ai dit, euh, ouais. il n'y a, a pas de problème. J'ai dit, mais tu es où Je suis en chemin. J'ai dit, un chemin. Un chemin pour aller où J'ai dit, pour venir à l'église. J'ai dit, et, et, comment ça se passe Il y a des douleurs, mais quand même, je sens que je peux tenir. J'ai dit, Seigneur Jésus. Non, vous savez, frère, c'est très touchant très touchant de, de pouvoir ça. Il est dans la voiture, j'ai dit, mais il dit, non, avec l'aide du Seigneur, je vais arriver à tenir. Puis on a prié, je crois que c'est demain lundi que je vais, je vais accoucher. J'ai dit, Seigneur. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est très touchant. Vous savez, c'est une responsabilité, hein? mais c'est très touchant de voir avec une telle foi comme ça, j'ai dit, mon Dieu d'amour, ah, à ce moment-là, vous dites, Seigneur aide-moi pour pouvoir tenir fin, pour, pour que ce peuple avance. C'est extraordinaire que, que le Seigneur vraiment la bénisse richement et nous allons prier pour elle. Hein? Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant ton tronc de grâce. Voir une telle foi, voir une telle confiance, mon béné, ma avec une telle distance, Seigneur Jésus, pour ta fille, mon soeur, elle s'est accrochée, elle s'est levée le matin, au oh Dieu on en entrant de la voiture, venir jusqu'à cet endroit pour pouvoir te servir. Malgré qu'elle sait qu'elle peut d'un moment accoucher, mon mes Père, au oh Dieu, mais n'a pas regardé cela, elle a parcouru la distance pour toi, mon sauveur. Que tu la bénisses, mon Père, je t'en supplie, au Notre Dieu, que tu l'assistes pendant la, pendant l'accouchement, mon mes Père Saint, parce que réellement tu es notre Dieu. Sois donc béni, sois donc exalté, sois donc glorifié encore pour tout ce que tu fais pour nous, mon bien-aimé Père Pères, Nous sommes touchés de voir la foi de tes enfants, mon bien-aimé Père Tubissant. Cela touche nos cœurs, mon bien-aimé Père Tubissant, nous démontre le sérieux, l'amour, mon qu'ils ont vraiment pour ta part. Parole à toi, mon béni, cet endroit est de nos pères à tenir encore ferme, père. Pour que ce peuple puisse aller de l'avant, Père Saint. Sois béni et glorifié encore aujourd'hui. Oh, béni-la richement, mon béni mon Père Saint. Son mari, Père de Bissons, ses enfants, ses sœurs aussi, ses frères, toute la famille entière, mon roi. Je t'en suis reconnaissant pour ce que tu fais. À toi la gloire. Père, nous pensons aussi à notre sœur Vanessa qui a accouché. Te prions aussi pour que tu la bénisses à partir de la Merci d'avoir assisté, béni Père Saint, au oh Dieu. Que soit, ben, délivré de la bonne manière, Père de Bissons, que l'enfant soit la Père. Nous te remercions pour cela. Sois donc béni et exalté. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Nous sommes consolés et nous remercions notre Dieu. Je pense qu'on vous a aussi lu les témoignages de notre sœur Rebecca, non? Okay, oui, C'est merveilleux hein? de voir comment le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, arrive à pouvoir réellement aussi inspirer au moment opportun, effectivement, pour que les choses soient réellement aussi positionnées pour ceux-là qui nous regardent d'un œil tout à fait malveillant, mais nous considérons ce qui est ce qui est, ce qui est, qui est terrible, c'est que la personne va à aller, aller une église. Ils jouent même aux instruments. Ils, ils, ils, ils considèrent Dieu comme un temps meurtrier. C'est quand même grave. Mais oh oui, c'est cela en fait la religion. Mais nous prions Dieu qui nous aide effectivement que nous puissions avoir une position selon la parole. C'est pour ça que nous le remercions pour les bienfaits qui ne cessent de pouvoir réellement aussi nous apporter de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir vraiment considérer avec beaucoup de reconnaissance, les privilèges que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde pour que nous puissions être dans une position où nous avons des oreilles qui sont ouvertes, effectivement. Enfin, les pouvoirs vraiment entendre et surtout discerner, discerner la voix du Seigneur, notre Dieu, et aussi la voix de notre imagination, et aussi cette voix qui est aussi la voix de l'ennemi, effectivement, et faire la part des choses. C'est pour ça que nous réalisons que eh, ce que la Bible dit est toujours la vérité. Nous sommes dans une période tout à fait très délicate et très difficile et très dangereuse, effectivement, où on peut glisser facilement. De l'autre côté, et c'est, et continuer à pouvoir penser qu'effectivement qu'on est dans la voie, alors que c'est vraiment de l'autre côté. C'est pour ça que le Seigneur pouvait vraiment arriver à pouvoir les dire qu'effectivement que si les élus seraient séduits, si cela était vraiment possible. Parce qu'en fait, les choses sont tellement, tellement si près, que quand on le regarde, effectivement, on pense qu'elles sont réellement aussi juste comme cela. Et vous pouvez remarquer que quand euh, le Seigneur euh, parlait, effectivement, comme dans le livres de Timothée, effectivement, dont il est écrit en disant, de montrer, effectivement, aussi, ce qui se passe, effectivement, dans les derniers temps, effectivement, surtout dans, dans le temps où nous sommes, effectivement, comme il dit, mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais quand la Bible dit « de temps difficiles, c'est vraiment considéré comme un temps difficile, vraiment difficile. Parce que si c'est des temps difficiles, ils y sont. Et nous pouvons le voir aussi, mon frère et ma soeur. Et cela nous montre qu'effectivement, que nous avons entre nos mains un trésor inestimable, en fait qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas comparer. Surtout quand on s'assied de la bonne manière et qu'on apprécie effectivement les choses avec un regard effectivement de la bonne manière. Juste pour que vous puissiez comprendre, effectivement, parce que si, juste un petit exemple comme ça, qui doit seulement vous devoir comprendre. C'est comme ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé dans les temps, effectivement, au niveau de l'Afrique. Les gens allaient sur la rivière, effectivement, ils se lavaient. Et puis, qu'est-ce qu'ils regardaient, effectivement, dans l'eau, il y avait effectivement des petites pierres comme ça, qui l'eau la rousselé, mais ses pierres étaient étincelantes, effectivement. Il y en avait des gros, de moyens, effectivement. Il le voyait comme, tout au il la ramassait, peut-être, bon, il pouvait peut-être le mettre à la maison, jouer avec, effectivement, et des autres, effectivement, qui allaient dans d'autres endroits, qui, effectivement, voyaient des eaux qui coulaient, qui passaient dans un pays puis quand ils passaient, puis ils voyaient des choses, choses qui, qui brillaient comme ça, effectivement, différents endroits. Donc ils en prenaient comme ça, hein, maintenant. mais il a fallu qu'il y ait quand même quelqu'un qui passe. Et qui, passant chez eux à la maison, pour pouvoir les voir, effectivement, il dit, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, Il pose la question, mais, et ça, c'est quoi il dit, oh ce sont des pierres qu'on qu a trouvées là-bas, comme elles étaient tellement brillantes. On les a ramassées beaucoup, on les a mises ici. Il dit, qu'est-ce que vous en faites il dit, oh, oh, ce sont des pierres, hein. Monsieur, qui était là Il savait que c'était du diamant. Donc, ces hommes-là avaient, entre leurs mains, ils vivaient dans des cases. C'est-à-dire qu'effectivement, vous connaissez les cases, non On fait des mots de terre avec des petits, des petits bois comme ça, on met de l'argile dedans, et puis avec, tu vois, les petits trucs comme ça, et puis avec le feu, pierre, pierre, et puis les bûches là, effectivement, et, et ça chauffait, une casserole problématique, parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour acheter les casseroles. Mais là, sur le coin, là, où il y avait les, les calbasses cuite, il y avait un grand paquet comme ça. Ah, tous ces pierres qui étaient là, effectivement. Donc, avec ces pierres-là, il faut même acheter une partie de la Belgique, entre parenthèses, vous comprenez ah oui, oui, oui. Mais il est regardé, il, est... il, est... il me suis dit, mais c'est quoi Il dit, mais oh, c'est sont de pierre parce que c'est un peu joli, on les a mis là-dedans. Mais ils étaient en train de souffrir pour avoir du pain. Il dit, mais vous avez dit, on n'a pas l'argent on sait de pouvoir vendre la peau de vache, la peau de chèvre, pouf, pouf, pouf, pour avoir un petit. Mais monsieur, regardez là. Il dit, mais ce qu'ils ont là, s'ils savaient, mais ils n'ont même pas vendre la peau de vache, ils ont entre leurs mains une grande richesse, mais ils ne savent pas. Mais c'est comme toi. Ah, ce sont des choses, c'est rien comparé à ceci, en fait. C'est-à-dire que les autres peuvent le tenir, ils n'en comprennent pas la valeur. Mais toi, quand tu tiens ceci, on voit même avec beaucoup de respect quand tu la tiens parce que tu en connais la valeur. C'est vrai, la Bible n'est pas un livre qu'on peut prendre et jeter comme ça. Journal, oui. Un agenda, oui. Téléphone, oui. Non, autre chose, oui. Mais c'est sinon. Parce que vous, vous connaissez donc la valeur. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur, lui, nous a accordée. À pouvoir apprécier, effectivement, ce que c'est comme les psaumes que nous avons lu effectivement. Quand vous entendez, quelqu'un peut les lire comme ça, effectivement, un château, effectivement, des bons Mais quand vous vous entendez, quand vous lisez, qu'est-ce que vous remarquez Vous vous sentez concerné les choses qui sont dites, effectivement, elles sont importantes pour vous et moi. Donc nous réalisons qu'effectivement, que « Seigneur, quand tu as dit ceci, je me retrouve aussi là-dedans. » Je réalise effectivement que l'espérance que j'ai, voilà que tu me donnes l'espérance ici, dans la suite de la versets, effectivement. Donc chacun de nous doit arriver à pouvoir apprécier, effectivement, la valeur de ce que Dieu nous a donné, effectivement. Oui parce que si nous n'arrivons pas à apprécier la valeur, eh bien évidemment, ce que nous avons ne pourra jamais nous donner, effectivement, ce que nous pourrons désirer, pouvoir avoir. Ils ont des diamants là, ces diamants ne produisent absolument rien pour eux parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Et pourtant, ils ont besoin de l'argent, or ils ont à côté d'eux la chose qui les rapportera beaucoup plus d'argent, mais ils ne peuvent pas se rendre compte que cette chose-là a de la valeur. C'est ça, en fait, le problème que nous nous avons. C'est ça le problème effectivement. C'est pour ça que vous entendez souvent on ne fait, que vous rappelez ne faites jamais des choses de Dieu avec habitude, parce que l'habitude vous fait perdre effectivement la valeur des choses, l'importance des choses. Or quelque chose que, dont vous connaissez la valeur, vous êtes tellement prêt à pouvoir faire un sacrifice pour pouvoir l'avoir. Est-ce que vous comprenez Parce qu'à ce moment-là, dit mais il faut que je puisse. Pourquoi effectivement vous cherchez du travail vous dites, mais le travail, il faut, sans travail, je ne peux pas arriver à pouvoir payer mon loyer parce que je dois avoir un salaire. Donc vous vous, vous battez effectivement, vous faites des sacrifices, il faut l'étudier le matin, le soir, ceci et cela, et pour avoir quoi, un contrat de travail. Quand vous l'avez aussi, le matin, vous ne voulez pas manquer, parce que si tu manques le matin au travail, ben, les salaires diminuent. Donc il y a des sacrifices parce que la chose a une grande valeur pour vous. Vous en savez effectivement, mais quelqu'un qui est engagé, qui bon, le patron dit, bon, voilà, le travail commence à 8h30, en... lui il arrive à midi. Est-ce <rire> que vous comprenez On va dire, mais monsieur, vous êtes normal il dit, Non, ben, vous savez, je me sentais fatigué. Bon, je dis, bon, je vais quand même aller à n'importe quel moment, je vais quand même travailler. Il dit, à n'importe quel moment, vous allez travailler ici. Non, vous êtes licencié. Parce que tu sais, toi, effectivement, que pour que je puisse avoir mon salaire, je dois, je dois m'élever. Même si tu es fatigué hier, tu t'élèves le matin, à 5 heures, le réveil sonne, paf Tu coupes le sommeil, même s'il est là, mais tu te sacrifies. Parce que je dois avoir cet, cet argent, effectivement, pour payer mes factures. C'est la raison pour laquelle vous travaillez tous. Sinon, c'est endormi. Le, soleil, le réveil sonne, ah non, moi je suis fatigué, je, je n'ai pas besoin. Non tu t'élèves très tôt, matin, tu fais un sacrifice parce que ce que tu fais, tu sais qu'il y a une récompense, il y a une valeur. Donc, ça a de la valeur à tes yeux. C'est aussi la même chose. Avec les choses que vous avez, effectivement, mon frère et ma soeur, ça semble tellement si facile. Mais on vient d'entendre aujourd'hui que le frère, le frère, effectivement, aussi un jour, c'était Dieu aussi à parler de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. On dit aussi comme un peu du bon. Il parle, je donne un exemple, parle un peu de Dieu comme ça. Il, il dit bon, ils vont effectivement de Dieu. Est-ce qu'un jour peut-être que je ne dirai pas, vous me répondez mais en fait il ne se rendait pas compte effectivement comme vous et moi qu'un jour, un jour, ces jours-là viendra où les yeux de tout être humain, chacun de nous va se fermer. Ce qui veut dire que quand on peut penser à cela, qu'un jour on va partir de ce monde ici. On doit bien se poser la question pour pouvoir savoir, si je pars et que je ferme mes yeux, comment ça va se passer? Où est-ce que je vais absolument aller? Parce que nous sommes assis ici, effectivement, parce que, pour que nous entendions quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, effectivement, est, et, et, et, elle est censée pouvoir nous montrer et nous rassurer pour... Notre côté, effectivement, le jour où nous pourrons nous analyser. Est-ce que vous comprenez Mais si cela est tellement si important pour vous, de l'autre côté, après cette vie, sur cette terre, effectivement, alors vous deviez être des gens beaucoup plus sérieux pour ça. Parce que cela peut vous arriver à n'importe... Vous savez comment on m'a raconté pour le frère Il était chez lui à la maison. Je crois qu'il faisait... On m'a dit qu'il faisait des travaux. Il ranger les choses, effectivement, c'était un moment... On l'a trouvé assis dans les cages d'escalier. Comme ça, c'était son fils, son beau-fils. Et puis, il bouge le frère, le frère ne bouge plus. Il y a d'escalier assis comme ça. Pensez-vous qu'il savait qu'il allait partir Non. Donc, c'est vrai. Nous pouvons avoir beaucoup de choses, effectivement, qui sont tellement si importantes, ma soeur. C'est important pour vous d'être vu, d'être considéré. Mais toutes ces choses-là, un jour, vous allez partir. Déjà, sur la terre, il ne vous construit pas un bonheur. Qu'est-ce que l'argent vous donne comme bonheur sur la terre Ce sont des choses pour lesquelles vous et moi, nous nous battons. Et ceci et cela, même les vêtements, tu peux même t'habiller avec de l'or sur ton corps. Est-ce que ton corps te dira, merci madame, merci monsieur, parce que tu m'as habillé de l'or et des vêtements qui sont si chers Non, pas du tout. Mais là quand même qu'on peut voir, je bénis Dieu parce que quand il a eu fait cet homme, cet homme qu'on appelle le, le sage effectivement, et Salomon effectivement, et qui a écrit effectivement ce qu'il a écrit effectivement, il dit mais vanité des vanités, tout! Alors il dit mais tout est vanité! Mais nous ne prêtons pas attention à ces choses effectivement. Frères et sœurs, réfléchissez un peu. Depuis que vous êtes euh, terminé sur vos études, effectivement, que vous avez commencé à travailler, jusqu'aujourd'hui, vous travaillez. Et quel plaisir vous avez dans ce travail. C'est une commande c'est comme, je lève le matin là, je confie, tu sommeilles là, il douche vite, vite, je train, allez, et puis bus, et puis tram, et puis, oh, oh, oh, au travail, et puis comme patron, patron, et voilà, toute la journée tu es sous pression, tu te réveilles encore, tram, le métro, réfléchissons, frères et sœurs, quel bonheur on trouve dans cela. Le seul bonheur que nous avons, c'est quand nous sommes ici. Alléluia Il n'y a pas de patron. Nous nous sentons bien dans la liberté. Effectivement, nous préparons nos cœurs et nos âmes pour que le maître vienne. Et ici, il n'y a pas d'obligation. Non, non, non, non, non. C'est nous-mêmes qui nous sentons concernés. Il est tellement si bon que quand tu nous parles, tu dis Oh Seigneur, parle encore, dis-nous encore. Parce qu'avec toi, nous nous sentons bien. Oui. Dehors, les hommes toujours rêvent. Hey, on sort là, hein, mais ici, on est tellement bien. Tu nous prends dans les bras. Oh, tu nous transportes avec toi. Nous sommes heureux et nous désirons être avec toi tous les jours. C'est ça, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu. Ouvrez vos yeux, regardez bien. Regardez bien. Nous nous tuons pour rien, nous nous battons pour rien. Et tu travailles maintenant aujourd'hui, effectivement, tu as ton salaire, effectivement, tu sais, avec des augmentations aujourd'hui, effectivement. Demain, tu vois les loyers qui montent, Demain, tu vois les carburants qui montent. Donc, tu n'as même plus rien dans la poche. Mais tu dois courir, qu'il le temps, effectivement. Les riches deviennent les riches, effectivement, les pauvres, toujours le pauvre. Et quand tu deviens un peu, un tout petit peu, tu fais des économies comme ça, tu mets pour que, au moins, on commence à, à l'orgner sous ton compte. <rire> tu as même peur d'avoir même 1000 euros sous ton compte. Pourquoi Parce qu'ils vont commencer, d'où vient, d'où vient, d'où vient, d'où vient, d'où vient, d'où vient. Finalement, qu'est-ce qu'on va Vous comprenez Nous sommes dans un monde où les choses, c'est vrai, frère et sœur, ce on ne peut rien faire, effectivement, et, et, et quel, quel bien, quel bonheur nous tirons dans cela. C'est cela. Mais regardez bien pour tout ça. Combien d'heures nous consacrons. Et puis, et puis, et puis, et puis nous-mêmes, quand on peut réfléchir, on peut dire, Nos frères et soeurs, combien d'heures nous consacrons nous-mêmes pour nos vêtements, pour ceci, pour ceci, pour sortir Vous comprenez Oui, vous connaissez cela. Nous consacrons quand même plus de temps pour nous. Imaginez, frères et soeurs. Si nous prenons, par exemple, je donne un exemple, bon, une heure ou deux heures, sinon, que Dieu soit béni parce que nos frères et soeurs, Dieu nous accorde la grâce. Vous pouvez rester même 18 heures, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez, ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent, regardez très bien. Parce qu'il y en a de ceux qui viennent, « Oh, ça a duré longtemps chez vous dans votre réunion. » Ok, pas de problème. Bon, maintenant, on te ramène chez toi à la maison. Tu descends, ce y a des oh, je te ramène chez toi à la maison, tu rentres dans ta cuisine, tu fais des omelettes. Et après, les omelettes, tu fais, si c'est les, les, les, je ne sais pas comment on appelle, les, la viande, « Oh, mes enfants, aujourd'hui, je te tu, peux préparer, tu peux me préparer pendant six heures. » Un peu de cuisson, là. « On va manger, mes enfants, on va manger. » Donc, tu sors pendant six heures. Mais pour quelque chose qui a une importance pour ton âme, est-ce que vous, vous voyez, mon frère et ma soeur, l'homme utilise le temps pour lui, mais ça ne le sert à rien. Mais c'est vrai, réfléchissez bien. Oui, tout, on s'occupe tout le temps du moment du monde. Non, il y a une chose que, racheter le temps, c'est-à-dire que je dois travailler en fonction de pouvoir gagner du temps préparé pour mon autre côté. Parce qu'ici, je travaille, c'est vrai, depuis que je suis né. Ça vous semble bizarre, mais depuis que nous sommes nés, frères, jusqu'à aujourd'hui. On a eu à étudier, on a fait ses maisons, on travaille, on a bâti des maisons. On est toujours en train de travailler pour aussi. Et ça nous rapporte quoi Est-ce est que vous comprenez Je n'ai pas dit que soyez des chômeurs. Hein? Non, je veux simplement que vous compreniez quand on parle de la valeur de choses, savoir apprécier les choses qui sont vraiment appréciables et qui ont de la valeur effectivement pour vous. C'est là le privilège que Dieu nous a accordé pour que nous ne marchions pas comme des, des gens qui sont dans ce monde effectivement, nous sommes ici, gloire à Dieu, nous, nous aimons Dieu, mais en fait on n'a pas une conception juste des choses. C'est vrai que nous sommes heureux parce que quand nous prions Dieu, le Seigneur entend les prières, il descend même, il nous montre effectivement ce qui est dans la vie de telle-telle personne, effectivement, puis la personne est guérie. Oui, parce que j'ai eu les nouvelles, il m'a envoyé un courrier. Et nous voyons cela, nous sommes heureux, mais le problème, c'est que... Est-ce que nous arrivons à pouvoir apprécier, effectivement, c'est que le Seigneur, lui, il est, et ce qu'il est en train de faire pour toi en tant qu'individu Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour moi Un jour, tout assis, effectivement, ça, tu commences à pouvoir même regarder. Il y a un cantique qui dit, compte les bienfaits de l'éternel. Compte compte les bienfaits de l'éternel. Compare maintenant avec ce que toi, tu fais dans ta propre vie. Vous, vous comprenez ce que vous faites pour vous-même. Mais même le bienfait que Dieu te fait. D'abord, le matin. Le matin, tu t'élèves parce que tu... Comme tu dis, bon, non, je vais aller travailler. Comme tu dis, mais je vais aller travailler. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église, effectivement. Mais en fait, celui qui te donne le souffle de vie. La bonne santé. Pour que tu marches, tu puisses au moins marcher, courir pour prendre un train ou un tram. Parce qu'il y en a de ceux-là qui peuvent même plus même prendre un tram. Mais toi, tu t'élèves le matin. Et puis tu commences à courir pour prendre les trams et s'asseoir dedans dans les trams. Et commencer à pouvoir maintenant penser, à réfléchir. Parce qu'il faut dire que Dieu a fait quelque chose pour toi. Ce souffle de vie-là, déjà que tu as. Savoir d'abord que même dans une journée, quand tu vas aussi là-bas, tu vois, si tu as l'état de voir trouver de l'eau pour boire. Mais il y a des endroits où il y a la sécheresse. Frères et sœurs, nous devons apprécier Dieu dans le moins détail. Mais surtout, en plus, nous, nous, nous, nous, nous, nous qui avons appris et connu effectivement la bonté et la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous serons sévèrement jugés pour n'avoir pas apprécié le Seigneur à sa juste valeur. C'est lui qui est dans la rue, ignorant, c'est différent. Mais toi et moi... Ce n'est pas qu'on est obligé, non, mais rien que de voir qu'effectivement que tu t'élèves le matin, tu sais toi, que je n'ai pas de tickets de transport pour aller prendre les trams. J'arrive là-bas, je trouve quelqu'un qui me dit, bon madame, j'ai senti dans mon cœur de pouvoir te donner quelque chose. Tu sais que ton Dieu a, a pris soin. Et ça, tu sais que ce n'est pas la première fois. Même quand tu te réveilles le matin et dis, mais je n'ai pas l'argent, tu vois, tu te rappelles, mais un jour, je t'ai envie ce se que tel que j'ai retrouvé quelqu'un, j'avais besoin de quelqu'un. Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour moi et la personne a fait. Donc c'est Dieu a fait tellement si grand ça donne encore la foi, que quand tu n'as pas de pouvoir savoir que le Seigneur va pouvoir. Parce que Dieu a fait cela pour toi. Et non seulement pour cela aussi, que ce soit pour le vêtement, pour la nourriture, Dieu a toujours pourvu. Donc le Seigneur t'a toujours montré qu'il qu est un Dieu qui pourvoit pour tous tes besoins à toi. Ça veut dire que toi maintenant, quand tu vas même au travail, où tu vas effectivement, tu vas faire effectivement, la valeur que tu te donneras à quelque chose que tu as par rapport à ce que Dieu est pour toi, elle doit être différente. C'est pour ça, écoutez, c'est pour ça, frères et sœurs, c'est anormal de voir un frère, une sœur qui danse, qui chante effectivement, qu'il il, il perd son emploi, il devient concombre. C'est pas possible. Non, sœur, non, frère. Tu as du travail, tu loues Dieu. Tu n'as pas de travail, le même zèle de louer Dieu. Bien sûr, là, on a compris que tu as compris. Oui, parce que ce n'est pas normal, frère et sœur. Que tu aies un travail, c'est vrai, on te voit heureux. Effectivement, tu changes de voiture, maintenant tu n'as plus. Le travail, effectivement, va t en panne, on ne te voit plus à l'assemblée. Ça, ce n'est pas normal. Oh, frère, je n'ai pas eu mon transport. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que les trams existent. Les trains existent. Les vélos existent. Les pieds aussi existent. Ah oui, mais vous riez, frères et sœurs. J'ai vu des gens qui ont fait les pieds des kilomètres, des kilomètres. Vous venez d'écouter la parole de Dieu, oui. Ah oui, il s'élève à, à 4h du matin. Oh non, frère, vous, que Dieu ait pitié de nous. À 4h du matin, il marche là, effectivement, jusqu'à venir à l'endroit où pour... il Et puis quand c'est terminé, il retourne. J'ai vu des hommes avec leurs femmes, effectivement, sur un vélo avec un sac de semoule derrière. Je vis ça. Survenu de Mozambique, effectivement, la femme derrière le monsieur sur le vélo On rentre où Après la réunion, on rentre au Mozambique. Je sais pas. Toi, tu peux pas le faire. Hélo, monsieur, parce que on apprécie la valeur de la chose, effectivement, parce qu'on se rend compte que ça, c'est vrai que si Dieu ne, peut pas, ne fait pas ça pour moi, effectivement, alors les choses seront tout à fait différentes. Nous devons, mon frère et ma sœur. C'est là qu'il démontre, effectivement. Ce que toi tu y es et ce que le Seigneur, notre Dieu de la Bible, représente pour toi dans ta propre vie. C'est là que vous pouvez réaliser et comprendre effectivement que nous l'entendons, mais cet effet là doit se faire dans chacun de nous. Parce que si cela n'est pas faire ça, il y a toujours un souci mon frère, parce qu'il y a un problème, nous allons y arriver peut-être si le Seigneur le permet. Parce que d'abord, il faut que tu sois rassuré. Pas parce que tu viens à l'église, je vais, quand je fermerai les yeux, je verrai les Seigneur. Non, il doit, être, il doit y avoir quelque chose qui doit s'être passé avec toi pour que tu... Je, je pense, c'est Rebecca qui m'a posé cette question dans, dans, dans, en m'envoyant son message, effectivement. Elle dit, mais voilà, je voulais savoir parce qu'on a entendu, effectivement, que le peuple d'Israël, ils étaient le peuple de Dieu. La possibilité d'Abraham, effectivement, mais c'est la vérité. Vous me suivez il dit, mais voilà, mais je ne comprends pas comment ils sont sortis de l'Égypte, effectivement, ils sont le peuple de Dieu. La posée d'Abraham, effectivement. Et puis on entend plus tard, plus loin, qu'effectivement, qu'ils sont tous morts dans les déserts et privés de la face de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans la présence du Seigneur. C'est la vérité, non Il oui. dit, mais comment cela se fait-il C'était quand même la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham. Et puis le peuple de Dieu, comment ça se fait qu'ils ne sont pas rentrés C'était Jésus je, je, je quelqu'un de la nouvelle génération. Vous connaissez cela, non Vous connaissez Vous vous souvenez oui. et Vous devez le savoir, vous l'entendez tout le temps. Oui, et comment ça se fait C'est pour ça que ce n'est pas l'effet simplement de pouvoir venir s'asseoir. Et de chanter, non, mon frère, ça doit être plus que cela. Parce qu'il est question de salut de ton âme. Et pour cet âme-là, nous l'avons entendu la fois passée, un prix a été payé. Ah oui, ce n'était pas gratuit. Le prix a été Payé. Mais si un prix a été payé, ce qui veut dire que c'était la chose qu'on exigeait. Si on l'exigeait, ce qui veut dire que sans cette exigence, sans ce prix-là, c'est donc toi tu dois bénéficier comme salut, tu ne pourras même pas l'avoir. Qu'il a fallu que les prix soient payés. Mais maintenant, toi, tu dois réaliser là, la valeur de ces saluts et comment tu dois recevoir ces saluts pour être sûr. Parce que, frères et sœurs, c'est pas. Alors, quand nous voyons tout ce monde qui est à l'extérieur, parce que nous pouvons avoir le temps la Bible pour voir effectivement comment je ne sais pas, tout ce que c'est chrétiens, vous connaissez cela Tous ceux qui sont à l'extérieur, frère, le Seigneur, pas moi, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit Tous ceux qui me disent, c'est dans la Bible, hein, Matthieu 7, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Bien sûr, ce n'est pas moi qui dis. On va pouvoir les lire, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Hein. Matthieu, au chapitre 7. Je pense que c'est cela, oui. Matthieu, euh, chapitre 7, je pense. Voilà, voilà, voilà c'est cela. Matthieu, chapitre 7. <rire> Et voilà, c'est ça. C est, c est, voilà. 21. Verset 21. Vous y êtes? Matthieu 7, 21, il nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous entendez cela Ils l'ont, ils louent, ils sont, ils ça, ils vont ils même.. Ils hein, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous entendez cela Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pour ça qu'il faut absolument être certain. L'assurance, effectivement, au plus profond de votre cœur du salut que vous avez reçu. Et pour ça, je dis, vous ne devez pas être là pour perdre votre temps. Je dis, moi, je, je prie pour vous, je dis, Seigneur, mon frère, si c'est un endroit, comme je dis, mais tu ne te sens pas, que tu te sens qu'il y a un endroit. Non, il n'y a, a pas de problème. Le, le, le désir profond, c'est ton salut à toi. Ton âme, être certain qu'effectivement que non je suis sauvé ce que je reçois c'est la chose qui âme, amène mon âme dans la présence du Seigneur parce que je veux que vous compreniez le jour où vous allez traverser de l'autre côté le prédicateur ne sera pas là vous serez vous seul c'est pour ça que vous devez être sûr et certain de l'emplacement de l'endroit que Dieu vous a lui-même placé alors à ce moment-là, vous pouvez apprécier effectivement ce que Dieu fait pour vous. Et c'est absolument nécessaire pour être sûr, parce que le salut, Dieu notre Seigneur, il nous l'a prouvé dans le Seigneur. Il a acquis pour toi. Et pour moi, il a payé le prix. Mais maintenant, il faut le recevoir. Il faut le recevoir, ce salut-là. Et oui. Et c'est pour ça que quand nous lisons dans les scènes Écritures, nous comprenons, parfois nous lisons, mais Seigneur, tu es vraiment tout à fait particulier. Oui, parce que qui sous cette terre peut douter qu'Israël est le peuple de Dieu? On peut pas Mais, n'est-ce pas vrai? Mais maintenant, la question est celle-ci. En rapport avec les saluts, qu'est-ce qui s'est passé pour Israël Pourtant, ils connaissaient bien la loi, ils connaissaient bien les Écritures. Ils louaient, ils chantaient Dieu. Parce que la question était, ce n'était pas simplement pour pouvoir chanter. Il y avait un but pour lequel Dieu les avait choisis comme peuple. C'était pour les saluts quand même, frère. Vous comprenez, non Vous me suivez, non Donc, il y avait une chose principale et fondamentale pour laquelle Dieu les avait donc choisis. Et puis il avait dit à Abraham, hein, soit je sois votre Dieu, soit ton Dieu, et Dieu t'a possédé après toi, effectivement. Donc, Dieu n'avait jamais manqué à cela. Ils ont prié, ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, mon frère. Et maintenant, il y avait une chose qui était donc principale. Pour que vous puissiez comprendre, vous me dites, mais frère, oh frère, mais bien sûr que oui. Hein. La chose était principale en fait, cette chose-là. C'est cela le but pour lequel Dieu voulait atteindre avec ce peuple. Vous vous souvenez que nous, regardons la Saint-Écriture, on dit, mais lorsqu'ils mouraient tous, même Samuel, vous savez où il était C'était dans le séjour. Où c'est Dans où c'est vous comprenez ce jour de mort, ma soeur C'est l'endroit qui est en dessous. Est-ce que vous savez cela Donc, tous ceux-là qui mouraient... Sœur, c'est important. Tous ceux-là qui mouraient... N'allaient pas au ciel. Non, messieurs. Là, en dessous. La personne ne veut monter dans la présence de Dieu. Non, non, pas du tout. Ah oui. Mais ceux-là qui étaient dans l'ancienne alliance... Vous savez, comme la Bible effectivement dit, effectivement, ils, ils avaient la foi en celui qui devait venir. Donc, ils sont morts dans la foi. Est-ce que vous me suivez Vous ah ben, ne pouvez pas être perdu parce qu'ils sont morts avec la foi. Amen. Que Dieu allait accomplir la promesse. Vous voulez la preuve Vous voulez la preuve quand même. Oui, c'est normal. Vous eh ben, vous souvenez de Job Vous vous souvenez de Job Dans l'Ancien Testament, un Job qui se met debout, qui dit. <coughs> Même si mes yeux, même si je veux dire, si mon corps était décomposé. Et puis d'abord avant cela, il dit que mes paroles soient écrites avec un burin. gravées donc dans le roc pour dire que ici, ça doit être un témoignage aussi fort. Il dit même si mon corps, même si mon corps était complètement décomposé. Il dit une chose, j'essaie une chose. Que mon rédempteur, mon frère, est vivant. Et qu'il célébrera. Et puis mes yeux à moi. Et nous se le verrons un homme, est-ce que vous comprenez cela Oui, Job est mort, n'est-ce pas Avec la foi que qui viendrait, le rédempteur viendrait. Et son rédempteur est venu. Il est descendu, quand il est monté, les sépulcres se sont ouverts, Job est sorti. Vous pensez à la comédie, mon frère Non, c'est toi qui joues. Mais c'est la vérité, 100%. Les hommes ont compris cela. Avant, oui, avant le temps, il viendra. Importe, même si vous pouvez douter, mais moi j'essaie une chose qu'il viendra et il viendra certainement et il s'élèvera. Et moi, Job, je me lèverai aussi. Ça, c'est la foi d'un homme qui croit en son Dieu. Bien sûr que oui. Mais aujourd'hui, toi, à quel stade tu es Tu tiens la Bible en main, tu ne sais même pas ce que tu tiens en main. Ces hommes-là pouvaient donner leur vie simplement parce qu'une hein, parole de Dieu a été prononcée par la Ils croient à cela. Oui, messieurs. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la preuve. Donc, les, les, le rédempteur de Job, il est vraiment, il, il est né. Job ne l'a même pas vu, effectivement. Il était dans les Job était mort depuis des centaines d'années. Son rédempteur est venu, hein, frère. Et tout le monde a pu le voir. Naquit comme les saints qui tout l'avaient annoncé. Et toi et moi, nous en avons la preuve. C'est ça le grand problème, mon frère. Et, et c'est ce que le Seigneur nous dit aussi, plus loin, il dit, je, je hais vos, vos fêtes, je hais vos ceci, pour cela, effectivement. Parce que quand ce peuple s'approche de moi, c'est le mot de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi vous entendez toujours votre attention, s'il vous plaît Parce que je vois les uns qui sont assis en train de bailler, de faire... Je vous dis quand vous êtes fatigué, sortez, prenez de l'air dehors et revenez ici. Parce que ça ne sert à rien d'être là en train de pouvoir somnoler et dormir. Ça ne sert à rien. C'est pour votre bien. C'est important pour vous. Parce que frères, et sœurs, le jour où vous serez dans le cercueil, vous partirez, vous dites, « Oh, je vais aller voir le Seigneur. » Vous voyez que vous partez, effectivement, c'est une autre direction que vous prenez. Pourquoi Parce que vous n'avez jamais prêté attention. Vous ne pouvez pas aller voir Dieu comme ça et dire, bon parce que, parce que, parce que, parce que non, il y a bien une condition qu'on doit arriver à remplir. Je vais vous montrer encore dans les scènes de Matthieu chapitre 25. Les, les vierges, vous connaissez, je vais citer cela fondamentalement. Les vierges sages et les vierges folles. Toutes étaient des vierges. Des vierges. Vous connaissez, non Eh bien, toutes avaient les lampes. Qu'est-ce qu'il disait Avec ça, nous allons à la rencontre de l'époux. Mais la sélection se fait tout au long du chemin. Tout au long de la marche, effectivement. La sélection se fait. Comme la question, ma grande Rebecca qui m'a posé cette question, effectivement, eh bien, quand ils sont tous sortis, c'était sorti tout simplement le peuple de Dieu. Pour aller où, effectivement bah, Très promise, n'est-ce pas Dans un pays où coule le lait et le miel. Alors la question est celle-ci. sont tous y entrés Mais qu'est-ce qui s'est passé et pourtant, vous connaissez bien qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont bu à ces rochers, tout ça, vous le connaissez. Ils ont vraiment, Dieu n'a pas manqué de faire des miracles pour leur montrer qu'il était Dieu. Mais pourquoi ne sont-ils pas entrés? Ce n'est pas Dieu qui les a empêchés. Non, eux-mêmes. Nous ne sommes pas capables. Et pourtant, Dieu vous a prouvé depuis les débuts que vous étiez capables. Vous ne les regardez pas très bien. Mais c'est vrai. -ce que... Mais regardez très bien. Devant la mer rouge, il a prouvé que la capacité vous l'avez de traverser la mer. Comment allons-nous faire Il dit, mais vous êtes capables Pourquoi Parce que le Dieu est capable d'être avec vous. Après avoir marché avec toi tout au long, effectivement, comme ça, et puis arriver seulement devant des, des hommes, comme les fils d'Anak, il a déjà détruit beaucoup de rois là-bas. Oh, le roi des Amoréens, vous connaissez cela, non Vous avez oublié tout ça, l'amnésie spirituelle, vous avez oublié tout ça C'est ça le problème entre le véritable croyant et le soi-disant croyant. Le soi-disant, il ne va jamais très loin. Il croit un peu parce qu'il voit le miracle effectivement là à ce moment-là et après effectivement il retrousse ce bouche. C'est ça ton problème. Tu aimes trop le monde, tu aimes trop qu'on te voit quand on est frère, soyons comme la parole de Dieu effectivement sœur on a pas dit oh ici vous savez, quand vous sautez pantalon, quand vous sautez, maquillage, quand vous sautez Mais mais n'est pas normal. Ici vous venez vous lavez les visages mais là-bas dehors des photos pika pium pira pium pira pium. <rires> Comment voulez-vous nous montrer que vous avez la foi en Dieu Non. Un homme, une femme qui croit en Dieu, elle est rigoureuse. Amen. Elle sait ce qu'elle désire, frère. Si vous voulez vous prostituer, allez dehors. Mais frère, on ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. Il y a une décision. Nous avons toujours entendu ce que Dieu ne nous oblige jamais. Jamais. Il est toujours doux. Mais il t'est dit pour que tu vois la différence. Tout ce que tu fais, c'est une vanité. Tu peux le faire, mon frère et ma soeur, là-bas où tu le fais. Mais ça te rapporte quoi C'est comme quand vous aimez bien, vous allez bah, oh, voir, là-bas, quand on va dans ce milieu-là, qu'on qu ne voit pas comme des mères ou ces six-là, alors on doit faire, on doit faire. Eh bien, pourquoi Pour que les gens-là vous apprécient en faute. Ouh, ils sont à la mode. Ils vous mettent les... Comment vous appelez ça et, des, des, des robes qu'on appelle, si c'était de Bon, couturiers, vous ne connaissez pas, non bon, des, Ah oui, parce que c'est ce qui, qui se passe avec vous. Qu'est-ce qui passe avec Parce qu'on ne peut pas aller dans le milieu là. On porte une robe, par exemple, qui n'a pas de nom. Il n'y a pas de. Mon grand, je commence à souffrir ici. Il fait trop chaud. On porte une robe qui n'a. Ne voulez pas, hein On porte une robe qui n'a pas de marque quelque part. Parce qu'il faut que, quand tu arrives, même si tu tu es chrétienne, on voit quand même marque ici. Vous portez les noms de quelqu'un qui est mort, je ne sais pas comment il s'appelle. Que... Oui, oui. Alors, alors c'est comme ça que je vois dans tous les... Pour qu'on voit que tu es le grand, les, hein, les noms de celui qui est au en grand comme ça. Là, là où tu vois, là, avec un, un chapeau, avec les noms. Mais quand, pour quand tu es à l'église Mais dans ce milieu, pardonnez ma expression, mais tu es là pour montrer, en fait, qu'on voit... Et puis après, ces gens-là vont te donner quoi parce qu'il va dire, ah, il s'est habillé comme les morts, comme s'appelle, comme s'appelle, celui qui est mort là, qui a lancé la couture. Bon, je ne vais pas citer le nom. Je sais pas si je vais pas citer le nom, enfin. Il a lancé la couture. Mais c'est comme ça que vous êtes, non? Et puis, tu sors là pour aller acheter un grand sac là, où on a mis les noms ou les initiales de ce monsieur là. Il est déjà décédé. Il est mort depuis longtemps. Tu te bats pour donner ton argent à quelqu'un. Et puis bon, c'est à sa famille, bien évidemment. Mais c'est pour dire simplement, mes frères, réfléchissons un tout petit peu. Je n'ai pas besoin d'aller dépenser un million ou cinq cent mille pour acheter un sac. Et puis, vous le ça, vous savez, non Tu achètes ça aujourd'hui. Une semaine après, ça vous débrouche. J'aime plus ce sac-là. Hey, il me faut... Il te faut quoi encore Il me faut un autre. Bon, on achète un autre. Et puis, deux, trois semaines. Et non, il me faut un autre. Vous en voulez combien Même vos chaussures, vos chaussures. Regardez vos gardes ronds. Je Je n'ai pas dit qu'ils ne pas. Je dis, bon... Parce qu'il y en a de ceux qui avaient un combat, comment on dit. Non, non. Et, fait, il me plaît, oui, ma femme, toujours. J'ai dit oui, les dames et nous, c'est différent. C'est différent. Moi, je peux rester avec une paire de chaussures. Mais une femme quand même. Tu comprends que quand elle met sa jupe, elle doit avoir une chaussure qui ne donne quand même pas. Il ne va quand même pas mettre les bottes avec mon bout d'univers, avec la même jupe. Vous comprenez Non, il doit aussi avoir des petites chaussures qui sont bien, qui vont. Je comprends ça, on ne peut pas les en vouloir. Est-ce Est que vous comprenez? Oui, c'est non. Oui, oui. Vous êtes comme ça? Regardez les gars de robe des, des, des, des hommes et des femmes. C'est différent. La soeur, il a acheté une petite blouse. Il s'est dit, Ah, j'ai trouvé encore une autre. Je me C'est là. J'ai trouvé encore encore. Vous avez trouvé les mêmes styles de blouse, vêtements comme ça. Mais. Ah, je n'ai rien apporté. Il me dit, Mais ça. Je ne vois rien pour dire, Mais tout ça. Tout ça. C'est comme ça que vous êtes effectivement, tout ça Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour simplement comprendre, pour que nous comprenions que parfois nous faisons les choses pour que les gens du monde nous voient et nous apprécient. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir de ces gens du monde Vous cherchez à ce qu'un païen puisse arriver à pouvoir fêter, apprécier un fils de Dieu, une fille de Dieu et dire selon long son goût à lui et toi tu viens à l'église, lui est dans le monde, toi tu veux qui puisse écrire. Qui... Ah quand j'ai vu, oh, quand j'ai vu, il avait, il avait la veste des. Il fallait voir, effectivement. Donc ce monde là il t'apprécie, effectivement, parce que tu as habillé comme ça pour que lui t'apprécie. Et toi tu dis tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu veux que le mondain t'apprécie, donc, c'est ses goûts. Est-ce que vous comprenez Parce que lui, il s'habille comme un mondain. Et tu veux mettre toi comme lui aussi pour qu'il te dise « Ah, c'est là il n'est pas sorti, effectivement, de, de notre sillon. » Il est toujours là. Ah, enfin, on ça Vous dites comment À la page ou à la taille Vous dites comment À, à la mode. Mais il y a, il y a un terme que les, les, les, les jeunes utilisent. Soit hein, à la page. Alors, j'ai compris que les Congolais, ils appellent les sapeurs. Alors, je me dis, ici, on a les sapeurs-pompiers. Mais, mais c'est vrai frère, il faut voir, j'ai dit, je ne je, je, je, je sais pas là-dedans, il faut voir, j'ai dit, mais des vieux papas il avec avec un truc là, oh, qu'on j'ai qu qu qu qu qu qu dit, je dis, mais c'est papa, il faut une délivrance totale, c'est pas possible. Il habite dans une case, mais il a des vêtements qu'il a commandés chez Mokino, et Goto, et tout ça, mais c'est vrai, même des manteaux d'hiver, j'ai dit en Afrique. Oh, grand dit Et c'est ça, ma soeur, ça, que vous voulez amener aussi ici. Parce que comme ça, quand je ai, mets là avec des, des écrits de couleur violet, rouge, tu es comme un, tu es comme, comme, comme un clown. Tu te rends pas compte, mais j'en j'avais vu un monsieur comme ça, est, dehors les pensées, étaient appréciables, Mais couleurs violet, couleur rouge, tout ça. J'ai dit, mais ça, tu es dans un cirque. Parce que dans un cirque, on voit celui qui est sur la scène. Et on a pas. C'est pour dire que nous devons bien comprendre. Que tout ce que, qui se passe effectivement, ce n'est pas les choses qui sont importantes pour un, un fils de Dieu. Un fils de Dieu doit arriver à pouvoir faire son choix. Parce que si demain tu t'en vas, le monde est là, il reste. Hein? Sa direction, vous savez, mais toi, tu es en trice, Et puis tu es assis dans la maison du Seigneur. Tu entends la parole de Dieu et tu es toujours un peu là, un peu là. Ta tristesse sera tellement très grande, parce que pour quelle raison Parce que vous avez déjà remarqué une chose. Nous avons lu avec vous aussi dans Esaïe, hein, puis nous allons prier. À Esaïe 65, je pense. Il y a longtemps, mais vous allez peut-être le lire, vous allez peut-être le trouver. Si nous pouvons le trouver comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre cela, afin que vous sachiez ce qu'il en est Esaïe, je pense, 60 ou 65, ou 62, je pense, quelque chose comme ça. J'ai sais que Je 64 ou 65. Mais qu'est-ce Oui, oui euh, euh, euh, je crois que c'est cela dans c'est c'est c'est c'est c'est Il dit ici, verset, verset, verset 15, il dit, verset 14, bon, on va commencer un peu plus loin, bon, voilà, même partie verset, euh, verset 14, bien. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. » Et vous, vous la montrez dans l'abattement de votre esprit, vous entendez Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, vous suivez on ne se rappellera plus les choses passées, et ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Parce que vous vous souvenez, il y a un temps, nous avons eu à pouvoir lire dans l'écriture. Est-ce que quand nous serons de l'autre côté, nous nous souviendrons de ce qui s'était passé Vous vous souvenez Alors nous avons vu dans les scènes d'écriture que les élus ne pourront pas se souvenir des choses douloureuses. Non, non, non, non, non. non, pourront pas se souvenir des choses douloureuses, effectivement, dans ce qu'il y a dans, dans, dans leur esprit, parce que là-bas, ce n'est plus la même personne. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, effectivement. Vous depuis sur la terre, vous comprenez cela, non Donc, de l'autre côté, nous serons seulement dans la présence du Seigneur parce qu'il y a une position différente. Mais quand on n'est pas un croyant, est-ce que vous entendez cela C'est là que j'ai dit tout à l'heure. Quand on n'est pas un croyant et qu'on meurt, effectivement, oui, messieurs, on va s'y souvenir. Pourquoi <rire> bon, quand j'ai dit que vous êtes assis ici, vous entendez ceci, et eh bien, si vous ne vous positionnez pas selon la parole de Dieu, et eh bien, vous allez le regretter parce que de l'autre côté, vous allez le regretter. Vous direz, mais Frédonat, c'est la vérité. Mais bien sûr que oui, c'est vrai. Vous voulez la preuve Eh bien, les riches et les pauvres, Lazare. Est-ce que vous comprenez Lazare et les riches. Lazare, est-ce qu'on vous a dit qu'effectivement, que Lazare se venait de tous ces mots sur la terre Il était où dans les scènes d'art vous connaissez, non? Se rejouissant. Je crois que nous pouvons les lire, hein? Euh, dans Luc chapitre 17. Je pense que c'est là. Que Luc. Euh, nous allons regarder avec vous ensemble, hein. Luc 16 ou Luc 17. Voilà, merci Seigneur. Luc 16. Mm -hmm. Nous allons lire avec vous, afin que vous compreniez ces choses. Luc 16, il dit. Verset 19. Il y avait. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin là et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis un autre pauvre nommé Lazare. Vous êtes, vous êtes là Il était couché donc à sa porte couvert d'ulcères et, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges, où c'est dans les seins d'Abraham. C'est merveilleux. Hein le pauvre, il meurt comme ça, soit surprenant. Et puis de il ouvre les yeux. Il était <rire> porté par les anges. Donc ça c'est la gloire. Comment peux-tu penser à autre chose Et puis où c'est dans les seins d'Abraham. » Et nous continuons. Et voilà que les riches moururent aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé Il ne fut pas porté par les anges. Mais il fut donc enseveli, Donc on a creusé, on l'a mis dedans. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en poids au tourment. Ça c'est les riches, hein, qui aiment toujours avoir son temps, qui aiment toujours penser à lui, tu nanana, bien qu'il était sur la terre, penser qu'on connaissait Dieu, effectivement, toujours ça. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang quand il a levé les yeux, donc là il devient conscient. Parce qu'il de notre. Frères et sœurs, c'est important que vous puissiez entendre cela. Je vous en supplie. N'allez surtout pas dans un endroit comme celui-là. Vous allez le regretter. C'est sûr et certain. Oui, vous prenez des airs comme ça, mais vous allez le regretter. Et ça, c'est important. Vous ne direz pas, on ne l'avait jamais entendu, c'est écrit dans la Bible, et c'est la vérité. Et puis il dit, et Lazare dans son sein, et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et c'est vrai. Abraham répondit, « Mon enfant, » Ce n'était pas, pas Lazare qui répondait. Hein. Non, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici, et toi tu souffres. » Il est consolé, n'est-ce pas Il est ici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 Là, on n'a pas entendu Lazare dire, oh, envoyez quelqu'un pour aller dans ma famille, pour dire que, en tout cas, Lazare, je suis bien ici, mais qu'il puisse suivre. Non, non, Lazare, ne souvenez même plus de ça. Non. Mais c'est lui qui était riche là, qui avait le monde avec lui, et puis Dieu de l'autre côté, dit bien, Père Abraham. Hein? Puis Dieu de l'autre côté, effectivement, il s'en souvient. Et pour ça, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu chantes bien, c'est bien. Mais tu es limitrophe effectivement. C'est bon de venir ici. Mais les jours où tu partiras. C'est ça que tu dois comprendre. Où vas-tu aller? Parce que quand l'écriture te dit ça, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ceci. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, il y a une finalité. Il dit Mais envoie, envoie là-bas. Nous continuons peut-être, parce nous allons arrêter après. Il dit Mais ici, il dit hein, D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. <rire> Donc il avait la mémoire. Il s'est souvenir des choses, effectivement. Tandis que Lazare, vous l'avez entendu parler encore. Non, dans le bien-être là-bas, il se réjouissait de la paix, on essuyait ses larmes, on le consolait. Oh, il est arrivé, Lazare. Est-ce que vous comprenez Il est arrivé. Celui-là, il était dans les tourments. Maintenant, les pensées, oui, faut penser. est-ce que vous êtes effectivement Monsieur, madame, bien sûr que oui. Parce que vous pensez que c'est une comédie ou un jeu que nous sommes en train de vivre ici et que nous sommes là dans une pièce de théâtre Mon frère, et ma soeur, c'est un privilège que le Dieu du ciel te donne, toi. Et puis tu penses là comme si toi étais plus importante qu'effectivement que Dieu, plus importante que les choses qu'on te fait ici, parce que dire, ah, oh, moi je n'aime pas ce qu'on fait là. Non, quand tu viens dans une maison de Dieu, tu acceptes ce qu'on te dit de pouvoir faire c'est la maison de Dieu. Il y a des principes dans la maison de Dieu. Eh bien, nous nous appliquons à cela. C'est Cela montre d'abord la reconnaissance que tu as à l'endroit des dieux. Seigneur, tu m'as accordé la grâce de pouvoir me retrouver un endroit où je peux te louer, te chanter. Alors aide-moi à être discipliné. Aide-moi à prendre en considération ce que toi, tu veux que je puisse arriver à pouvoir faire chez toi, dans ta maison. À toi. Je veux être un instrument pour toi. Là, on comprend effectivement cela. Et là, vous savez... L'homme riche ici, il a eu un pouvoir. Et même, il a commencé à négocier d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'il a compris que l'endroit où il était dans le tourment, il dit Mais va qu'on puisse aller voir mes frères qui sont restés là-bas. Là, on se souvient effectivement qu'il y a eu des frères. Effectivement Donc, c'est pour vous compreniez effectivement que sa mémoire là est encore là, parce que vous savez pour quelle raison. Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez pour quelle raison il va se souvenir, il va voir tout ça. Parce qu'en fait, pour que toi, tu ne te souviennes pas, il faut qu'effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit venu pour effacer tout est-ce que vous comprenez la Bible dit qu'en fait qu'il croit en lui, ne périsse pas avec la vie éternelle mais qu'il reçoive aussi le pardon de ses ah, ah. c'est pour ça que le Seigneur parlait effectivement de la nouvelle naissance ah ben oui mon frère et ma soeur la conscience de subconscient la nouvelle création c'est le nouvel homme que Dieu a créé qui a une mémoire tout à fait différente, tout est nettoyé. Mais aussi longtemps que toi tu es comme cela, que tu es ce que tu es, si tu meurs, tu pars avec ce que tu as. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que la porte dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que quand tu dois te plaindre, pose-toi la question, mon frère, parce que c'est absolument important, qui tu es toi Seigneur, mais quand, quand tu dois d'abord te dire, mais qui est-ce que je suis, moi Regardez comment il négocie. Nous continuons. Il dit, alors il dit, mais verset vers, vers 28, il dit, non, verset vers 27, il dit, les riches disent, j'étais pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'il les ait. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont la parole de Dieu qui est prêchée. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est mort pour venir prêcher la parole de Dieu. Non, ils ont des hommes que Dieu a établis pour prêcher la parole. Qu'ils écoutent donc la parole de Dieu. Ils écoutent donc la parole de Dieu puisqu'il est prêché. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que toi et moi, dans la maison du Seigneur même, quand on écoute la parole de Dieu, c'est une grâce. C'est vraiment un moment où. Le... C'est vrai, frère. Vous ne réalisez pas, mais cette parole, elle fait un travail profond. Les démons sont chassés. Même si on ne prononce pas, santé, Mais rien que par la prédication de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole. Vous le sentez, vous le sentez libéré. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, les démons ne peuvent pas se dire. Quand la parole sort et que vous la croyez, frères et sœurs, vous êtes plus que vainqueurs. La victoire, vous l'avez. Oh, je ne sais pas comment arrêter la cigarette, mais c'est parce que tu aimes la cigarette. Mais oui, par la parole que tu entends, mon frère et ma soeur. <rire> la cigarette doit s'en aller. Parce que la cigarette est un démon et doit trouver effectivement en d'elle. En fait, c'est toi-même qui dois réaliser ce que tu es. Et puis il leur dit, il dit oui, qu'ils écoutent, effectivement. Nous terminons par minutes. » Il dit oui. Il dit, ils ont, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répentiront. » Et Abraham lui dit, si « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. » Voilà, c'est ça la fonction de la foi. C'est là qu'on comprend effectivement que nous sommes croyants parce que nous avons reçu la foi. Alors, pour être sauvé, il faut que nous puissions avoir la véritable foi. Parce qu'il est dit, c'est effectivement que... Mais, mais, il dit, mais si, ce n'est pas prier par la parole de Dieu, même si quelqu'un qui est mort, qui est, venu, n est pas croire à cette personne-là, parce qu'il est mort, et venu, parce que venu. La chose qui vous convainc, c'est la parole de Dieu. Si déjà, par la parole, vous n'êtes pas convaincu, mais alors, cette personne qui pourra venir, même si un ange venait prêcher, vous n'aurez pas cru. Ah, ce n'est pas l'ange qui convainc. Oh monsieur... <rire> Ce sont les Saintes Écritures. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui convainc, effectivement. C'est derrière la parole de Dieu qui ne sait pas, quand même, quel, quelqu'un qui peut venir t'aider, effectivement, que non, tu es un pécheur, effectivement. Parce que d'abord, avec quelle appréciation il peut arriver à pouvoir avoir pour t'aider que tu es un pécheur, toi Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous suivez Est-ce que vous disiez que en Parce que, frère et sœur, c'est lui qui détermine le péché, c'est toujours Dieu. Je vous, vous vous souvenez, non Avec Moïse, avec Moïse. Il avait dit ça, tu touches ça, c'est un, un peu Vous connaissez, non Mais le même Dieu, il vient, il dit à Pierre, tu es mange. Il dit, c'est que moi j'avais déclaré, ce que moi j'ai déclaré pur, ce que moi j'ai déclaré, déclaré comme pur, je ne regarde, regarde pas comme impur. Donc ce n'est pas l'homme qui doit déterminer les degrés de péché de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez au moins donc, ce pas à moi, donc, c'est la parole qui doit te dire que ça c'est bon et ça c'est pas bon. Est-ce que vous saisissez, frère C'est pourquoi ne vous chargez pas de dire Ah, je me suis chargé d'un péché. Non, d'abord vérifiez les Saintes Écritures. Parce que tu ne peux pas être plus saint que Dieu lui-même. Les pharisiens l'ont été. Est-ce que vous suivez moi et vous suivez, frère. Les pharisiens ont été tellement purs, comme il dit Médimoc, quand on est tellement saints. Mais quand le Dieu du ciel, le saint, le saint, le saint le regard, et le regardez, qu'est-ce qu'il dit Ce sont des sépulcres blanchis. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez, non C'est le verset, on voit, mais tu pour ça, mais enfin, mais enfin. Je sais, ce frère, il est. Que Dieu soit béni. Vous vous rendez compte, frères et sœurs <rire> La loi condamne cela. Et puis c'est même qui devait être lapidé par les pierres. Vous connaissez, non dans la mort par lapidation. Expliquez-moi. Expliquez-moi, mon frère et ma sœur. Ils avaient les droits. Mais ces hommes-là, Dieu soit béni. Ils ont pris la femme de là-bas où elle était. N'oubliez jamais ce que vous entendez, frère. Après, vous n'avez pas à être prophète de vous-même. Effectivement, il faut que la parole vous enseigne. Ils ont pris la femme là où elle était. Adultère, effectivement, on l'a lapidée, personne ne pouvait les... Parce que qui pouvait le pardonner Ce n'était pas nécessaire. Parce que elle était... la Bible, la parole de condamner la personne. On la surprend, lapidation complète. Là où elle était, effectivement, ils l'ont pris. C'est toujours dit, effectivement, mais ils ont toujours, ils ont fait une grosse erreur. C'est la vérité. Vous l'avez surprise là, vous avez les pierres. lapidés, là, là. Qui allez vous condamner non Mais qui allait parce qu'ils sont là entre eux, ils l'ont fait. Mais Moïse a dit, on l'a fait, c'est terminé. Et puis il a dit, mais nous sommes justifiés parce que c'est fait. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, monsieur. Parce que lorsqu'ils étaient sur la montagne, vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez Ils ont vécu Elie et Moïse, n'est-ce pas vrai Et qui faisait quoi Qui s'entretenait avec lui oui, il parlait, frère, il parlait. Il parlait avec lui des choses qui allaient se passer. C'est vrai. Et puis, il dit, oh, Rabbi, faisons trois tentes ici. Une pour toi, une pour elle, une pour Moïse, effectivement. Nous nous sentons très bien, restons ici. Oh, à ce moment-là, une nuée les couvrit. Et puis, ils ont entendu une voix qui dit Mais celui-ci est et mon fils. Et qu'est-ce qu'il va faire Voilà. Et puis, quand la nuée a parti, qu est partie, qu'est-ce qu'on a vu Il n'y avait plus de Moïse. Il dit C'est terminé, monsieur. Plus de Moïse, plus d'Élie. Voici les dieux de Moïse. Voici les dieux C'est vrai, frère. Les gens lisent, mais ils comprennent rien, frère. Il y a eu un changement à ce moment-là. Oui, oh que Dieu soit béni. Jésus est la réponse de notre vie. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Plus de religion. Mais il a apporté la vie, monsieur. Il a écoutez-le, dans tout ce qu'il vous dira, Dites pas que Moïse a dit non, ce que Jésus a dit. Amen. Voilà pourquoi. C'est un temps tout à fait particulier. La grâce est venue par Jésus. Oh oui, madame, mademoiselle, monsieur, oui. Quand ils l'ont amené là. Je l'aime beaucoup, frère. Il était là, il savait que la femme était là-bas. Dieu aime l'homme, frère. mais Vous ne le réalisez pas l'amour de Dieu, frère. Il vous a construit quelque chose que vous ne pouvez même pas apprécier, imaginer. Il aime tellement l'homme, frère, c'est extraordinaire. Donc, pendant que la femme était là-bas, avec la tête courbée, c'est si vrai, sa mort effectivement, et les la... parce que qu'est-ce qui a retenu leurs bras pour ne pas la de la femme Vous ne vous êtes jamais posé la question, <rire> non, frère <rire> L'exécution était là, mais qu'est-ce qui a retenu les bras Ils avaient les pierres et tout, effectivement, elle était là, condamnée. Non, que Dieu soit béni. Amen. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah. La loi est venue par Moïse. La vérité, la vie et tout ça, la justice est venue par Jésus. C'est pas vrai Frère, comment ne pas aimer un tel sauveur Comment se sentir toujours avec des liens, aimer le monde, être partagé par l'amour de ce Jésus Je ne peux pas comprendre cela. Alors expliquez-moi. Ces gens, ils avaient tout. Non, il est bon notre Dieu. Donc quand Dieu aime, il aime. Ils avaient les pierres. Je soulevais les pieds et les mains pour, pour frapper. Il sentait qu'il mm, y, y a quelque chose qui, qui me bloque. Non, je l'aime trop. Ils il, il, il, il se sont regardés, ils dit mais, mais comment ça se fait qu'on n'a pas la force de frapper Jésus était là. Vous dites, mes frères et mes frères, qu'est-ce qu'il a dit à Nathanaël? Quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Confidé, bien sûr, il était là. Il voyait ce qui se passait et il ne le voyait pas. La pierre on va frapper. Frère. <rire> ah là là. Nous devons l'aimer, frère. Pour toi, mon frère et ma soeur, Dieu veille aussi pour toi. Même si tes yeux ne le voient pas, il veille. <rire> Était là. Finalement, il dit, mais, oh, on qui, bon, bon, bon, bon, bon, et, bien, il dit, écoutez, mais non, l'autre pensée, il vient mais non. il faut qu'on aille voir si j'ai pour le coincer. Ça va, c'était pas pour le coincer. vas il part avec l'esprit pour lui, pour démontrer aux gens que c'était un faux. En fait, c'était que Dieu voulait que la femme vienne à l'endroit qu'il fallait. Amen. Amen. <rire> Puis, non, il est merveilleux. Il était là occupé, effectivement, mais il savait bien ce qui se passait de l'autre côté là-bas. Très bien. Le Seigneur n'est pas ignorant de ce que vous êtes. Hein. De votre état, de votre situation, de ce que vous ressentez, effectivement. C'est vous qui, qui méprisez le Seigneur. Parce que l'esprit charnel humain est toujours, en fait, beaucoup plus en grande quantité chez vous que l'esprit de Dieu, en fait, dans la partie charnelle beaucoup plus en place qu'il a partie spirituelle. Il faut que les spirituels monte, la chair descende. Alors, vous, vous pouvez dire à ce moment-là, nous avons goûté. Combien Dieu est bon. Parce que, tu, tu, maintenant, tu répètes simplement. J'ai goûté. Mais quand tu auras goûté vraiment, tu pourras dire, non, le Seigneur est bon. C'est que ton spirituel est monté, la chair est descendue. Alors, à ce moment-là, on verra comment tu vas te tenir dans les choses qui tu n'as même pas besoin de pouvoir avoir 4, 5, 6 personnes à la chorale. Même toi-même. Oui. Tu viens le matin, même si les Jeux ceux, ne sont pas encore là, tu commences à chanter toi-même. Parce que tu sais que c'est l'air de la chanter. Oui. Je suis seul, je chante. Je même pas que Gaël soit là. Oui. Je vais te donne un exemple, vous comprenez oui. que vous, Parce que quand vous priez, vous, vous rentrez comme ça, vous trouvez une sœur qui est là, des beaux là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, t'es récouté sa voix. Vous connaissez là Vous avez dites, oh, qu'est-ce qui se passe Non, il fait son travail. Oui. Parce que vous pas les gens qui vont comme ça, regardez, sœur, oui. sœur, il ne faut même pas écouter, faut même pas... Quand Dieu vous conduit comme ça, vous venez comme ça. Ouh. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de, de pianistes ni de guitaristes, Moi-même, j'ai tellement... j'ai tellement. Gloire à tes soirs, Alléluia, alléluia gloire à Dieu. Vous savez, frère, c'est vrai que la musique, c'est bien. Mais toi-même, l'esprit, peut te faire danser. C'est là qu'on voit les degrés de la foi, de l'amour, de la, de la... De la... De la pizza. Il est tout seul comme ça, on le voit, il marche, il dit, il commence à, à crier, il dit, gloire à Dieu, dit, mais gloire à Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur Vous connaissez Je veux arrêter, hein, Vous connaissez Le papa là donc la fille avec les dames de la classe, effectivement, il dit, mais mon papa, il est un peu, quelque part, comme, toqué comme ça. Il dit, mais sinon, il va gâcher l'atmosphère la, la, de la de la classe des dames, effectivement. Qu'est-ce que je vais faire J'ai dit, ah, et pour ne pas que disent que dans la famille, il y a quelqu'un un problème, je prends mon papa, je l'enferme dans la cave, dans, à l'ambassade, j'enlève la Bible, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, parce que quand lui lit la Bible, effectivement, elle, elle, on ne sait pas les tenir. Il dit, mais pour ne pas qu'il dérange l'atmosphère, je vais le mettre dans la mansarde, j'enlève je tout la Bible, il n'y a plus rien. Alors, il a tout, elle a tout enlevé. Hein? Oui. Tout enlevé. Il a laissé les le livres simplement, les livres tout à fait normal. Effectivement. Il dit, bon, ici, je sais que mon papa ne va pas sauter parce que quand il a la Bible, il dit, Alléluia, gloire à Dieu, ça bouge partout. Mais maintenant, je l'ai privé de la Bible, il va rester là-bas tout seul. Oui. Jusqu'à ce que avec mes amis, au termine. Et puis ces amis sont arrivés. Et bien, ils ont commencé leurs choses-là, comme vous savez. Pendant qu'ils étaient vraiment dans plein dans leurs histoires, aïe, aïe, aïe, aïe, il entend dans la mensage quelqu'un, Alléluia, il sautait, ça faisait poum, poum, poum, il dit, qu'est-ce qui se passe, il dit, mesdames, attendez un peu, Il dit Alléluia, il courait à gauche, à droite, il revenait, il dit, mais c'est pas possible, et la fille monte, il dit, mais papa, ça va, il dit, mais, mais qu'est-ce que tu as, il dit, mais tu n'as pas ta Bible, il dit, certainement je ne l'ai pas, mais qu'est-ce qui fait que tu puisses être comme ça, comme si tu avais la Bible Il dit, mais tu m'as laissé les livres. Non il dit, j'ai laissé tous ces journaux qui ne servent à rien. Oui, certainement, ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé un livre. Amen. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'on parlait de l'océan. J'ai regardé l'océan et il m'a dit que l'océan est tellement si profond qu'on ne peut pas baiser la profondeur. Oh, la Bible dit qu'il a été mais péchés dans la main de vie. Voilà pourquoi je suis heureux. Même avec un livre, mon frère. Il a commencé à danser, à chanter, à glorifier Dieu. Mon frère et ma soeur, réveillez-vous. N'attendez pas, celui-ci, celui-là, non, toi seul. Amen. Même si l'on peut dire, c'est un fou. Non, oui, je suis fou pour Christ. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je sens dans mon âme qu'ici, ça commence à bouger, ça commence à travailler. Je dois chanter, je dois glorifier Dieu. Parce que, et souvent, vous, vous, vous qui êtes dans la croix. J'ai aussi regardé, parce que j'étais quelque part. J'ai aussi regardé. Je vous vois. Ce qui est triste, c'est que quelqu'un chante. Non, vous donnez une mauvaise image. Parce que, avant que les prédications ne commencent, les personnes qu'on voit ici partout dans le monde, c'est vous. Vous devez être. Vous êtes en fait, le miroir, en fait. C'est-à-dire que quand les gens regardent, on trouve des gens qui ont Christ, qui sont joyeux par. Et puis, quand on voit quand ils chantent, vous avez accompagnez le oui, il y a quelqu'un qui vient, qui chante, même si, même si vous voulez. Il ne faut pas la voix, mais quand même vous chantez. Vous devez être dedans Dédain. Passez votre travail. dedans Quelqu'un chante, s'il chante faux, vous corrigez avec vos voix. Mais pas, il chante faux, vous êtes toujours resté. Eh bien, parfois, on arrange un peu mieux. <rire> non, ça donne une mauvaise image. Donc, il faut que vous compreniez que devant, on vous voit plus. Oui, oui, c'est sûr. Allez-y voir vos vidéos. On vous voit plus. J'ai regardé chacun de vous. J'ai dit, mais Seigneur, mon Dieu. Mais c'est quand vous vous levez, vous dansez, je dis gloire à Dieu. Oh ce qui est merveilleux, ce que je vois. Je vais terminer. Ce qui est merveilleux, ce que je vois, c'est quoi Que Dieu te bénisse, mon grand te bénisse richement. Je sais, il fait ses efforts là. Il prie, il prie, il veut que vos mots, on sente, et, fait, et puis quand je regarde parfois, il beaucoup, puis pas beaucoup. Et moi, quand il chante, il pousse, Et puis je regarde, puis je, regarde, puis je, regarde puis je vois seulement un qui dit Regarde, Mais Maintenant quand l'onction descend, on sent que ça rentre effectivement. Je vois quand même la chorale. Une se lève, deux se lèvent, trois. Et puis après, toute la chorale se lève. On sent qu'on rentre dans l'atmosphère effectivement. Frères ça, ça doit être quelque chose qui fait partie de nous. On n'a pas à regarder ce que les autres peuvent dire. Ils disent. Il faut, il faut, vous savez, <rire> que Dieu nous aide. Qui <rire> nous aide. Donc, donc nous comprenons, effectivement, comme nous l'avons dit, donc, <rire> la fille a pu comprendre qu'effectivement, que les niveaux où son papa est arrivé, même s'il sort et qu'il voit un arbre, un arbre qui porte des fruits. Ah oui, là. Il dit, je ne peux plus de retenir. Il dit, même, même au dehors, il voit un arbre qui porte des fruits. Mon papa va sauter. Qu'est-ce qui se passe Il dit, mais les fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez C'est ça, notre vie. De marcher de servir les seigneurs. Que Dieu vous bénisse les nous. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Encore pour ces instants, ces moments que tu nous as accordé la grâce d'être encore dans ta maison, Père, de pouvoir te louer et te glorifier, Père. Et de réaliser la grâce d'être à toi, mon bénéfice, Père. Saint. Oh Dieu, de vivre réellement ces moments béni, Père, dans ta présence, pour que toi, tu puisses davantage avoir de la place, Père, dans nos enfants dans nos frères et dans nos soeurs, mon bénémoine Père Tibisson, Dans ce peuple qui t'appartient, mon bénémoine, Père, au oh Dieu, qui se donne encore davantage, mon roi. au oh Dieu, dans le cœur duquel, Seigneur Jésus, tu veux vraiment pleinement habiter, Père, et, et prendre réellement le contrôle davantage. Mon âme t'es mon âme t'exaltes, mon âme t'es Pour tes grandes compassions, mon bénémoine, Seigneur. Jamais tu ne nous as abandonnés, personne, mais tu as toujours été là pour pouvoir réellement aussi nous conduire et nous soutenir, Père. Protège nos cœurs, protège encore nos âmes, mon Seigneur. Soutiens, merci. Oh Dieu du ciel, sois béni encore aujourd'hui pour ta grande bonté, mon Seigneur. Sois béni encore aujourd'hui pour tes grandes compassions, mon béni, mon Père Saint. Et ne nous laisse pas, mon béni, mon Père oh Dieu, mais soutiens-nous et, et continue encore, mon Seigneur. Nous avons besoin de ces dieux. Nous avons besoin de pouvoir vivre ta parole, mon béni, mon Père. Oh Dieu, la profondeur appelle la profondeur. C'est ce que toi tu lui dis, mon béni, mon Père oh Dieu. Oh, nous nous accordons, nous te demandons grâce, mon béni Père personne. Nous te supplions, Père, de pouvoir réellement aussi nous accorder la joie de marcher avec toi. Sois béni et sois glorifié et sois aussi exalté encore aujourd'hui, personne. Mon âme te loue et te glorifie encore pour ta grande bonté et tes grandes compassions, mon sauveur. Je t'exalterai toute ma vie entière et je chanterai ta gloire. Oh Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour chaque âme, je prie pour chaque frère et soeur, j'implore ta grâce encore aujourd'hui, mon sauveur ma notre Père, oh Dieu, soutiens chacun de nos personnes. Nous crions à toi et nous voulons te servir, Père, bénis les soeurs, Père, qui aussi, qui sont aussi en connexion dans différents pays, différents endroits, Père, oh Dieu, bénis chacun de nos personnes, Père, Dieu, soutiens fortifie. La famille de mon frère Philippe qui est là-bas dans ce Dieu lui-même, qui ma soeur Lélie, Père, chaque frère, chaque soeur, et encore aujourd'hui, nous entrons la de la grâce, et de notre que tu sois béni pour ce matin, de mon frère, pour que mes bénévoles, mes je pense à tous les qui sont dans en France. je prie aussi pour notre bénévoles, mes sœurs, visiblement, mes chaque année, Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais ton peuple, mes bénévoles, mes chaque chaque frère, chaque soeur, dans différents lieux où ils se trouvent aujourd'hui, mais même pas ceux qui sont dispensés dans différents contrées, dans leur maison aujourd'hui, pas à nous te de salle, aussi, Père. Ben. Sois béni, sois exalté, sois Abelie, sois, adoré, sois, adoré, sois adoré. Oh Dieu les dieux qui nous soutiennent Père, à à et moi, avoir dans ce temps du joie, Seigneur. Oh, à cause de ton sang, nous du de mon frère, aussi, Chacun de dans fait que ça soit. famille, Dieu, de notre Oh, que tu la béni ces riches, mon de Père, nous pensons à tout en chacun ici. tous les envoies, en Allemagne, que tu bénisses mon frère, merci à tous famille entière, au de la patrie de à de sur les frères, toute la famille entière, à tout dans à à partout, Père de pour les gens qui viennent, je suis là-bas, mon Dieu, tous ceux qui sont là-bas pour le mort, on est en terre, que tu bénisses aussi, dans chaque lieu, dans chaque endroit, Père, je prie aussi là-bas, pour le paix dominicale, on va pas dire de ta soeur, mon Dieu, pas lui que tu le bénisses, que tu le fortifies, avec l'assemblée sommeil entière, la barre, on est en Dieu, partout, partout, tribus, on est dans tous les endroits, Père, je te remercie Dieu, frères et soeurs. La famille Peterson, là ça, je prie Je je je Je mon cœur chacun si mon Je en Espagne, en Italie, toutes les de sont en Aujourd'hui, aussi bénis mon roi, qu'ils soient aussi fortifiés. Nous rendons gloire à ton Seigneur. nous te rendons à ton soeur. Nous sommes heureux, béni la famille de les Par contre, de nous des Merci, Agis, protège, souvenez-vous la Grâce encore. Oh combien nous sommes sur vous de des frères et des sœurs de l'Église. Oh Dieu qui sanctifie les commissaires, ces lieux. Et nous connaissons pour tous les voyages, que tu nous vois, que tu nous vois, c'est bien pas Nous sommes confiés par ce que tu fais, Seigneur. Élève nos frères, c'est bien pas de l'Église. Sois en bonne santé, c'est grave. Le Dieu des aussi, c'est bien pas de l'Église. Que sa famille entière nous voit ensemble. Nous te rendons gloire, soit, sois exalté, soit glorieux, à partir de Père. Mon âme te loue pour chaque pour chaque soir. oh Dieu, pas de puissance en Anglèche, partout nous pas de puissance, dans différents endroits, dans Australie, là-bas, Père, nous nous sommes heureux parce que tu es vraiment Dieu. Sois béni encore pour ce jour-là, pour ce jour c'est tes enfants, j'ai confiance en toi, mon es. La puissance et la victoire. Le chanteur sang, de chants de jamais, jamais. Jamais, tu jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, dans l'âme jamais, dans l'âme dans cette je vous remercie de pour tout ce que tu fais ici Parole de tu nous fortifies de gloire que tu de est -à -t -t que est -à moi, je suis Seigneur de je suis ma... oui, la... as... je je ne veux pas vous ne pas manquer, je ne veux pas ne pas manquer, ne pas manquer, je ne veux ne pas ne pas Tape... Merci me dis... je merci merci merci de merci Je ne de merci Je merci merci merci de merci merci merci merci merci Je merci merci merci de merci merci merci merci merci merci Je merci merci merci de merci merci merci merci merci Je de merci Je ne merci merci merci merci merci de merci merci ne merci merci Je ne merci merci Sois suis en de de de de en Dieu qui nos frères, nous encore une de frère et soutiens-nous encore à recevoir. souviens toi de messieurs, j'ai toi des beaux-frères qui souffrent Je te demande grâce. Merci. Merci. Merci. au Dieu. Merci au Dieu. je te demande grâce. et What thought you'd the nous n'avons plus sur nos réfugiés que nous toi, nous n'avons plus Pardonne, soutiens au Jésus-Christ, le roi, et serviteur sur le bord d'un repugne de personne. Se réjouissant, attendant que les guerriers puissent rentrer au que nous puissions rentrer la prison de ce mort. Travaille encore nos peurs, travaille encore nos visages, et fortifie encore chacun de nos rêves. Rélève-nous par vos prédécesseurs. Nous avons besoin de la fille de Christ de chacun de nos vêtements. Nous avons besoin de cette désolée. Réagir comme je disais. Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, avec lesquels nous avons passé l'éternité dans ta présence, ton nom, Seigneur, Seigneur travaille. Tu devrais devoir être le moment qui de mon que la vérité soit en mon béni, pour que ce peuple revienne, pour que ce peuple revienne, mon bébé, mon The city is a city of the city of the city of the city of the city of the city of la ce de la vie, de la vie, de Merci. merci, merci pour ton amour, pour, pour ta beauté pour ta grâce Merci je t'en supplie, mon Seigneur. Nos cœurs et nos âmes laverent, récurer Merci. de notre Souviens-toi, Oh, tu as mis ses larmes, matin. et mon Seigneur a été touché. Que tu la restaures, que tu la bénisses, elle veut, et dans ta maison, bénisse carré Seigneur. De te louer, de te louer, de te louer, qu'elle soit fortifiée par toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Oh, merci, merci, merci pour tes grandes compassions. Seigneur, restaure cela. Restaure son mémoire. Restaure son Dieu. Qu'il vive pour ta gloire. Pour te servir envers l'éternel. Qu'il vive pour moi. Merci parce que tu l'aimes. Sois béni. Je te suis en Merci. Merci pour ta bonté. Merci. Nous sommes heureux de savoir que tu es présent. Nous sommes heureux de savoir que tu es nous ne voulons pas perdre notre temps encore ce soir. Nous voulons vraiment racheter les temps, de sang. Te donner plus de temps pour tes choses, de Je te demande pardon pour le temps que nous n'avons pas beaucoup de temps, Et nous allons encore aujourd'hui nous soir. Nous voulons avoir le temps dans ta présence. Te donner plus de temps, Père. Parce que tu es vraiment précieux pour nous. Merci. Merci de nous avoir réveillés, si Père. Nous avons rappelé cela pour nous parmi ça. Nous avons perdu beaucoup de temps des choses inutiles je t'en suis pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous, soutiens-nous, merci, merci oui, Dieu. Plus Sois béni, Merci béli. Merci au Merci, oui merci oui oh au me oui Dieu du Ciel. Okay, merci au Maître de Oh, Dieu, merci. Merci Merci Nous de nous voulons traverser, sachant que nous Prends notre chemin, vous ne me pas te sang. mais le chemin qui mène vers toi. Toi qui nous venez d'autantir, tu es allé nous attendre. Père. Je te remercie parce que tu intercèdes pour nous, Père. Tu oui. connaissais oui. nos faiblesses de mon pauvre, Père. Oui. Pardonne-nous, Père. Merci, Père. Merci, Père. Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant, Père. Pardonne-moi, Père. Merci. Pour ton peuple, pour les pays que tu as prié, au béni de Père du Tu ne veux pas que tu qu sois gardé en esclavage, pas que ce soit Père. Hein? Tu veux que ton peuple soit libre, mon Père, que te dans la liberté, dans la joie, dans la consécration. Mon âme, tu l'as, tu es glorifié, tu es exalté, receveur. Sauve encore aujourd'hui, mon Père. Je t'en supplie parce que le monde s'en va, au béni, de Père du Le monde est fini, mon béni, mon Père Les temps des nations sont comptés, mon béni, mon Seigneur. Oh, nous te supplions, Père La grâce que tu nous à côté de pouvoir avoir les yeux ouverts et de voir ton programme se dérouler, personne. Sous nos yeux encore aujourd'hui. Bénis sur tous. roi sur le toi Dieu. Nous croyons, Père. Fortifie nos cœurs. Je te demande grâce que nos yeux soient vraiment fixés sur toi constamment sans tenir compte de qui que ce soit, de ce que toi tu es, ce que toi tu dis.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 tu ouvres nos yeux, tu touches nos cœurs. mon béni, Père Saint. Nous voulons être là où le bienheureux se trouve, mon Père Nous voulons être là où tu as de mon Père Nous voulons trouver notre chemin, nous l'avons déjà trouvé sur la terre. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es aussi la vie, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi, de rester fermement dans ce chemin que tu as tracé, Père. Merci, merci beaucoup, Père. Oh Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel. Merci pour tout. Merci pour cette grâce et privilège. Merci, oh Dieu du ciel. Merci. Tu prends soin de nous, Père. Garde-nous encore beaucoup. Merci, Père. À le soir Merci Père, merci de tout cœur. Tu es Dieu. Je te rejouis en toi. Je voulais vraiment te donner le temps. Seigneur. Te donner ce qui te revient de plein droit. Gloire à te soit rendu. Ce matin, je te remercie pour chaque frère et chaque soeur que tu m'as donné l'argent de la voir Dieu, C'est vrai. On te disons merci parce que tu as fait de nous un peuple plus uni en toi. Mon pour que quand cet an-là viendra, nous nous retrouvons de l'autre côté ensemble à tes pieds pour pouvoir te le répéter. Nous te disons merci Père. Nous louons ton nom, l'amour est ta Seigneur, pour l'œuvre extraordinaire de l'unité que tu opères dans chacun, Père Nous ramener dans cette unité de la foi. Parole dans cet amour, alien, une raison, un lien merveilleusement puissant, Père, dans lequel tu nous as placés. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mes enfants, mes petits-enfants, pour la famille tout entière, mon béni, mon Père, saint Dieu. La grâce d'être toi, parmi nous, de servir mon béni, mon Père, Dieu. Merci. Sois exalté encore aujourd'hui. Tiens, mon Père. Merci. Lord. Merci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 Oh, de oh Seigneur, de ma Espagne, ma Seigneur. Je je je ma oh Seigneur, donne Seigneur, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, ma Dieu dans Seigneur. Oh Dieu, ma seul, tu es venu nous libérer. Tu venu nous libérer, Seigneur. Oh Seigneur, Oh Dieu, je suis ici. Je c'est oh, un stupide. Merci. <mets> Merci. <mets> Merci. Merci. Merci. Merci. est bon, il est bon,